Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, top player podcast spécial Age of Sigmar, spécial classement metagame. Un exercice que vous, les abonnés de Creative Wargames, vous aimez particulièrement. Les retours d'expérience de joueurs compétiteurs sur euh, bah, les différentes factions que propose un jeu. On ne s'est encore jamais essayé à l'exercice sur Age of Sigmar. Il se trouve, comme vous avez pu le remarquer, que depuis plusieurs mois maintenant, euh, on vous propose du contenu Age of Sigmar. On a pu vous proposer du rapport de bataille. Euh, on a pu aussi euh, vous faire des, des, des présentations de listes et puis suivre un petit peu, commencer à, à interagir aussi avec la communauté compétitive, que ce soit sur le site ou que ce soit euh, sur la chaîne. Et donc, dans la continuité de, bah, de, de, de cette volonté de, de, de créer une interaction particulière entre cette communauté très compétitive et, euh, et nos abonnés YouTube qui sont plus représentatifs d'une communauté globale, on se penche sur l'exercice du classement Metagame d'Age of Sigmar. Pour l'occasion, je ne reçois pas un, je ne reçois pas deux, je reçois trois joueurs compétiteurs que vous connaissez euh, sans doute d'ailleurs, qui sont, alors attention parce qu'il y a moult casquettes à citer, vous êtes euh, tous les trois des euh, représentants pour l'AOSFF, l'association hein, qui s'occupe de, de la scène compétitive d'Age of Sigmar sur euh, la France. Vous êtes en tout état de cause des joueurs Age of Sigmar. Ça, ça le fait aussi. Et euh, vous étiez sur les Worlds en représentant de l'équipe de France en 2021. On a avec nous euh, Sarantai, qui est sélectionneur de l'équipe de France pour 2022. Et on a aussi Néo, et Miladin, qui sont joueurs de l'ancienne équipe de France et des profils potentiellement sélectionnables pour la team qui montera à Prague en 2022. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais commencer par donner la parole au sélectionneur. Euh, Sarantai, comment vas-tu Salut tout le monde, bah, ça va très bien, un plaisir d'être ici et de pouvoir euh, discuter avec la communauté, présenter un peu tout ça. Là c'est vrai qu'avec v 3 qui s'est bien installé, on a vraiment une bonne idée du méta et du coup, ce bah, serait intéressant de le présenter. Yes, eh ben, écoutez, on est, on est très content de te recevoir et on est très content de recevoir aussi notre ami Néo euh, qui, euh, qui intervient pour la première fois sur, euh, sur Creative Wargame. Euh, comment vas-tu Néo Salut à tous la forme de mon côté. Un grand merci pour cet accueil sur la chaîne. J'espère qu'on aura quelques trucs à vous raconter sur of Sigmar et qu'on fera une méta-review plutôt intéressante. Ouais, je, je vous fais confiance pour ça. Et notre dernier invité, euh, c'est Miladin. Comment vas-tu, Miladin Salut à tous. Je vais très bien. Merci. J'espère que tu vas bien aussi. Merci encore de nous accueillir ici. Ça va être super cool de pouvoir discuter méta sur Creative War Games. Age of Sigmar, donc euh, très content euh, de faire partie de cette, de cette petite troupe. Eh bien, euh, les amis, on va euh, très rapidement se lancer dans le cœur du sujet. Euh, avant, j'aimerais intégrer un avant-propos, euh, de façon un petit peu à, à dégrossir le, cette, cette review euh, méta, euh, que, que je séparais en deux parties. Euh, la première, ça serait de savoir... Euh, Comment aujourd'hui euh comment se situe le jeu dans le monde compétitif comment Age of Sigmar, comment la version que nous propose l'éditeur se, se situe dans, dans un environnement compétitif vous étiez là sur la, v, la V2 la V3 maintenant à 6 mois euh, est-ce que pour vous cette V3 elle est encore plus kiffante quand vous l'abordez avec la vision euh, tournoi, compétition, jeu d'équipe etc, est-ce que vous retrouvez euh, vraiment ce que vous avez envie de voir quand, euh, ce que vous cherchez vraiment en termes de de sensations autour de la table de jeu dès que vous êtes ben, en, en opposition avec un adversaire que vous voulez pulvériser. que vous voilà, ma, ma question est plus de l'ordre de, de l'émotionnel ou du ressenti individuel de chacun sur comment, comment vous trouvez cette V3 et surtout comment vous l'abordez avec votre œil de compétiteur. moi j'ai envie de vous laisser parler les garçons parce que moi j'ai vraiment une vision de la V3 que je rapproche beaucoup de la V1 mais j'aimerais bien voir vous en tant que joueur parce que vous, moi je suis plus du côté vision globale etc de, de sélection du coup ce serait intéressant d'avoir votre vision à vous les garçons je vais bien essayer de te répondre en deux mots cette méta je dirais réflexion et subtilité pourquoi par rapport à, à la V2 je trouve que la V3 a apporté Beaucoup de, de subtilité au jeu avec la mise en place de tactiques de bataille, des scénarios très différents les uns des autres, un scoring qui se fait beaucoup plus tout au long de la partie et qui oblige les joueurs à avoir une réflexion sur, la, sur leur partie euh, au fil des cinq tours et pas uniquement sur deux tours, comme on pouvait le voir parfois euh, en V2. Réflexion, du coup, c'est vraiment pour, cette, pour cet aspect de choix des tactiques qu'il faut faire à chaque tour en même temps se garder de la réserve pour le pour la fin euh, la fin de partie euh, pour la deuxième partie de la deuxième moitié de partie et en même temps euh, et en même temps avoir ce avoir cette vision où on va scorer à la fois les objectifs primaires et ses objectifs secondaires et donc du coup avoir une vision du score tout au long tout au long de la tout au long de la game. Je vais, je vais rejoindre Néo là-dessus. Je trouve que par rapport à la V2, euh, la, la V2 se, se gagnait dans le. Dans, les parties en V2 se gagnaient, euh, notamment en compétitif, beaucoup plus euh, par l'impact des listes que par l'impact des joueurs. Là, on, avec la V3, on s'est retrouvé à équilibrer un peu plus la dose parce qu'il n'y a plus juste une seule façon. Euh, de scorer des points euh, sur une partie d'Age of Sigmar. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y a les objectifs primaires, il y a les objectifs secondaires, les grandes stratégies de bataille. Euh, les listes ont complètement changé dans la, la façon de les conceptualiser. On a euh, des armées qui ont grandement varié de par la perte de leur mécanique ou de par euh, la nouveauté de certaines autres mécaniques qui peuvent débloquer certaines aptitudes, on va dire, cachées chez certaines armées. En fait, on, on a une V3, ce qui est toujours jeune, certes, mais qui permet en fait à des profils de joueurs qui étaient peut-être un petit peu euh, cernés euh, par la V2, on a une V3 qui permet à ces joueurs en fait de se de, de, de s'améliorer, de, de se déployer un peu plus dans, dans un jeu qui leur permet de faire beaucoup plus de choses. Donc c'est assez intéressant. Je rejoins Neo euh, quand dans, dans son discours, on a une V3 qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profonde que la V2. Euh, donc c'est super cool en fait euh, de rentrer en plein dedans, quoi. Six mois après la sortie euh, de cette version. Ok, okay. c'était la première ah ouais, partie je... de cet avant-propos, vas-y euh, Sarantai ouais, vais... si, tu, si tu veux clôturer là-dessus. Je vais essayer de nuancer un petit peu, parce que je suis d'accord avec ce qu'ils disent sur le côté stratégique, l'importance du joueur, il y a une vraie réflexion maintenant. Euh, notamment aussi parce qu'il y a des interventions pendant le tour adverse, on peut faire du redéploiement, on peut euh, faire euh, le tir de contrecharge. charge enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire pendant le tour adverse, et il y a des vraies prises de décision à faire, à euh, essayer de lui bloquer ses tactiques, etc. Par contre, moi, j'ai un vrai bémol à, à cette version, dans le sens où j'ai un peu ce, cette impression de retour à la V1 où en fait on avait euh, la capacité de lancer un sort pour mettre plus 1 en sauvegarde qui du coup est revenu et en plus on a rajouté le fait que sur euh, un point de commandement on peut là encore rajouter plus 1 en sauvegarde et on se retrouve dans une méta extrêmement tanky en fait, où tout le monde peut se rajouter 1 euh, bah, en sauvegarde où du coup les, les armées qui ont une sauvegarde pyjama euh, ou slip euh, en fonction de comment vous les appelez euh, bah, rajouter une un plus un à une 6 plus ou une 5 plus, c'est pas énorme. Par contre, rajouter un plus un à une 4 ou une 3, ça devient monumental. Et on se retrouve vraiment à avoir eu des armées qui ont complètement orienté avec soit il vous faut de la blessure mortelle, soit il vous faut au minimum du rend 2 parce que le rend 1 un ou l'absence de rend bah, ne vous permet plus. De, euh, de faire du dégât et on se retrouve un peu avec une armée orientée là-dessus avec soit vous faites du très gros dégât soit vous encaissez énormément alors si jamais vous arrivez à faire les deux, c'est parfait et là où je suis un poil déçu quand même dans cette version, mais en fait c'est pas la version en elle-même, c'est les Battle Tom qui sont sortis, j'ai vraiment cette impression que Games Workshop essaye de limiter tout ce qui est euh, capacité de jeu, d'interaction, enfin le, le côté de tricks disparaît des listes de, de plus en plus, là où avant on avait beaucoup de, de capacités de téléportation, de capacités de, de mouvement de jeu, de retirer des choses, enfin, un peu comme les idonettes qui pouvaient retirer des, des phases de jeu à l'adversaire, ou qui s'en donnaient en plus, etc. Bah là on a on a de moins en moins ça, et on est de plus en plus dans le dur du dur, et je trouve, je trouve ça un poil dommage personnellement, même si pour les joueurs en soi-même, je trouve la, la version, purement version, vraiment très intéressante. Alors du coup, je bascule sur le deuxième, la deuxième partie de mon avant-propos mon avant, avant qu'on lance euh, le classement en méta. Et euh, ça va permettre aussi de, justement d'en faire l'introduction. Euh, vous avez donc réalisé tous les trois le classement que vous estimez être euh, le rang de puissance des Battle Tom, euh, on va dire dans une méta de jeu, hein, pour, pour, pour rappeler un petit peu ceux qui n'ont qui pas forcément la définition de méta, de, de méta game, c'est vraiment le jeu dans le jeu. C'est euh, l'adaptation d'un système de règles par les joueurs et euh, qui, qui nous permet de, de, de créer un, un, un équilibrage par nous-mêmes en exploitant. Euh, eh ben, à, leur, euh, à leur maximum euh, les, les, les ressources que proposent euh, les règles d'un jeu. Et euh, aujourd'hui, euh, ma question c'est euh, justement en amont pour réaliser ce classement, qu'est-ce qui fait qu'un codex, qu'un battle tome, moi qu'est-ce qui fait qu'un va être en bas, en milieu ou en haut tableau sur un classement metagame Bah, je pense un peu ce qu'on avait dit, c'est euh, effectivement le, les capacités d'adaptation de, de l'armée. Est-ce que du coup elle est monocentrée avec une seule entrée qui ne peut faire euh, qu'une <rire> qu seule chose Et qui du coup bah, malheureusement va être limitée dans son plan de jeu euh, Et puis bah, comme on disait, effectivement, est-ce qu'elle a les dégâts et notamment euh, la capacité de faire soit des blessures mortelles, soit avoir une très grosse pénétration, et la capacité de tanker, je pense que ça va être ça, vous, vous me confirmez les gars je vais rebondir sur ce que tu dis. Oui, en effet, tu as, as, as dit ce qui est important. Je pense aussi que ça va, ça va se jouer et ça se voit du coup sur les sur les premiers Battle Tomes qui sont sortis en V3. Ça va se jouer sur l'adaptabilité des mécaniques intrinsèques au Battle Tome avec les mécaniques de la V3. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de Battle Tomes qui, qui sont vieux et qui souffrent en fait du manque de mécanique de jeu et d'adaptabilité avec cette V3. Ok. Néo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur cet avant-propos Létalité, tankiness, tricks de jeu. On a fait le tour de ce qu'il faut pour avoir une armée qui peut concurrencer euh, le top méta, selon moi. Ok. Eh bien, ça va nous permettre immédiatement de rentrer dans la méta d'Age of Sigmar. On a fait le point un petit peu avec vous sur, euh, sur tous ces aspects-là, on va dire... Euh... Dégrossi, On a dégrossi un petit peu la, la structure qu'on va commencer maintenant à, à tailler dans le vif pour avoir euh, euh, un corps robuste et céleste qui nous dessinera cette, euh, cette, euh, ce classement. Alors, particularité, je le rappelle, j'ai souvent le commentaire, je, je n'en veux pas à ceux qui font les commentaires, hein, bien évidemment, mais je préfère le préciser. Euh, on parle ici de tiers, euh, tiers n'est pas euh, un tiers, euh, un tiers, deux tiers, trois tiers, mais bien tiers, le, un terme anglophone qui désigne une catégorie. Euh, donc euh, le fait de dire catégorie 3, catégorie 2, catégorie 1 n'ayant pas beaucoup de sens et comme on n'en est pas à notre premier classement metagame et qu'en plus c'est une mécanique aussi qui est beaucoup utilisée chez les pays anglo-saxons, pour un, un classement hiérarchisé on va utiliser ce terme de tiers on va donc proposer euh, quatre tiers euh, différents sur ce classement donc le tier 4 qui sera vraiment le low tier avec les Battle Tom qui, bah, qui rament clairement. Euh, on, on aura euh, le tier 2 qui sera un petit peu le ventre mou de, de l'actuelle version. Euh, le tier 1 avec les Battle Tom qui euh, bah, sortent du lot, qui commencent à, à présenter des mécaniques euh, et des, des combinaisons de puissance euh, très efficaces sur la table de jeu. Et on aura le top tier qui consiste à positionner... Le ou voir les quelques battle Tomes qui sont vraiment vraiment au-dessus du lot, qu'on retrouve systématiquement en tête de podium dans les tournois et euh, qui aussi sont, alors j'ai beaucoup aimé ce terme sur la dernière review méta qu'on a fait, qui sont les prédateurs de la méta, donc qui souvent en fait font, euh, font qui vont dicter la méta, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces, ces battle tom là vont se trouver en haut de tableau, ils vont dicter le reste, c'est-à-dire que les autres, euh, les autres tiers de jeu vont, vont avoir une adaptabilité par Rapport à ces top factions, et, et du coup, euh, c'est souvent ces top codex, ces top battle tom ces, ces, ces, ces top listes, parce que, parce que parfois même c'est qu'une seule liste pour un battle tome, mais c'est vraiment ces, ces, ces tops armées là qui vont un petit peu donner le tempo euh, dans la méta, et c'est très évolutif. On voit euh, très régulièrement bah, des battle tom euh, qui évoluent, qui descendent dans le classement, qui remontent, et on sait voilà. Donc, c'est assez intéressant de se prêter à cet exercice là. Je noterai que vous, de votre côté, dans votre classement, vous, en a, vous avez défini 6 tiers initialement. Et donc, on va regrouper, euh, on va regrouper ces tiers euh, de façon à hiérarchiser dans les catégories. C'est-à-dire que le tiers 3 aura bien deux parties distinctes, le tiers 2 aura deux parties distinctes aussi, donc il y a même une hiérarchie, vous êtes ultra efficace euh, ça, ça montre aussi un, une précision dans, dans votre évaluation du truc, donc c'est super cool euh, donc on va hiérarchiser les propos et je vous propose qu'on commence sans plus attendre par les low tiers, donc le, le tiers 3 de ce classement avec sa dernière partie, euh, dans laquelle on va retrouver les Skaven, les Sylvanettes les Beast of Chaos et les Gloom Spice Gids, je vais donner la parole à Sarah pour qui nous parle des gloom spice Geets et des beasts of chaos qui sont à la ramasse sur la version actuelle Effectivement, je pense c'est une bonne idée de commencer par les Gloomspite Guides qui sont, comme on peut l'entendre à l'étranger, le... enfin ils définissent même pour eux le, le Gloomspite Pierre Tellement c'est vraiment un, un peu au fond du fond. Euh, après, c'est une armée qui est plaisante à collectionner. Il faut être honnête, c'est emblématique les, les gobelins de la nuit. Euh, c'est une armée qui a beaucoup de diversité et peut-être même trop justement en fait. Euh, la légence n'est pas particulièrement forte, il faut être honnête, elle a beaucoup d'aléatoires, que ce soit la lune ou le repop d'unité. À chaque fois, ça va se jouer sur un jet de dé et bah, quand on est dans le milieu compétitif, c'est clair et net qu'on n'aime pas avoir de jet de dé à faire pour reposer sa stratégie dessus. On a bien un trait de co ou un personnage pour fiabiliser l'un ou l'autre, mais justement, c'est se priver de d'autres traits de coût intéressants, en particulier celui qui permet à une mangleur de se replier après avoir frappé, ou euh, de, tout simplement de points en moins dans l'armée. Si vous investissez dans un personnage exprès pour ça, forcément, vous avez moins de points à redispatcher. Euh, on a énormément de War scroll mais qui sont, je pense, réunis dans trois sous-groupes, euh, que ce soit les gobelins qui vont faire la, la masse. Uh, les drogoths qui sont là pour représenter l'infanterie monstrueuse emblématique les spiders pour la mobilité avec leur cavalerie et notamment leur cavalerie monstrueuse d'Araknarok, figurine magnifique et les squigs qui sont peut-être un peu plus là pour le dégât avec l'infanterie monstrueuse uh, s'il y a bien des synergies qui existent entre, dans le groupe il n'y en a aucune entre les groupes ou pratiquement aucune uh... Euh, c'est la faute de ces synergies s'il si y a vraiment un, un gros problème dans le, dans le Battle Tom, je pense, parce que du coup, on est obligé d'orienter sa liste pour euh, représenter l'un de, de ces groupes, plutôt que d'essayer de mixer un peu, et du coup de se permettre une adaptabilité face à l'adversaire. Euh, après, il y a peut-être un point commun entre tous ces groupes, c'est que globalement l'armée coûte trop cher, genre réellement tout le monde coûte beaucoup trop cher, euh, à l'exception peut-être des, des mangler Squig euh, qu'on mettra un peu à part, mais c'est vraiment la seule unité qui doit valoir son compte. Euh, sinon tout le monde est à peu près 10% trop cher je pense. Euh, donc faute de tous ces points communs, on se retrouve à, à choisir, heureusement il y a le White dwarf qui a sorti des sous-factions, qui nous permet de jouer effectivement, euh, bah, précisément soit des squigs, soit des Trogoths, soit des spider Spiderfang. Euh, pour une liste forte, on va forcément s'orienter sur du Squeak, on va pas se mentir, pour la simple raison qu'ils ont du dégâts, comme j'en ai parlé, mais ils ont aussi, même si c'est un mouvement aléatoire, un bon mouvement, donc ça nous permet vraiment de nous projeter. Bon, on rajoute encore de l'aléatoire au suraléatoire de cette allégeance, mais euh, ça permet vraiment d'optimiser au mieux, et comme on a dit, c'est vraiment la, la seule unité qui vaut son coup en point avec le mangler. Euh, je sais que maintenant avec l'ajout la des war Master dans, dans cet cette hiver on a beaucoup de gens qui trouvent que Kragnos retrouve redonne du souffle à l'armée euh, personnellement j'ai moi-même moi -même cru j'ai essayé parce que j'ai beaucoup de figurines à Spite donc du coup j'ai vraiment essayé mais à force force est de constater en faisant les listes que la biquette elle coûte cher et que du coup elle laisse pas grand chose comme place à côté et ça nous fait vraiment une armée qui va manquer de temps qui naissent et qui se retrouve beaucoup avec des raids moins 1 peu de raids moins 2 et donc du coup par rapport à ce qu'on disait elle n'arrive pas à passer euh, les choses euh, même si elle permet de tenter des bonnes blagues sans rougir en milieu amical Yes, je te propose d'enchaîner direct euh, avec les, les Beasts of Chaos qui sont euh, qui sont aussi Sauf en, si en, en train de vous avez quelque chose. Ouais, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, il les gars, n'y bon, a pas de souci. Je pense qu'on pourra pas passer autant de temps sur chaque armée, on en a 25 à couvrir. <rire> je vais essayer. Je, je, je peux difficilement faire plus court, pote, en vrai. Euh, bah, alors, Du coup, petit stuff euh, On va aussi retrouver un BT avec une allégeance faible, euh, on va pas se mentir. Là aussi, avec des groupes de War Scroll, histoire de, de faire bis repetita, et qui ne synergisent que peu entre eux, ce qui est vraiment dommage. On a accès à beaucoup plus de mobilité. Que ce soit avec les Ungor Riders pour commencer à prendre la table ou simuliser des Alpha Strike adverses justement. Euh, via un système de réserve également, vous pouvez placer une partie de votre armée en réserve pour qu'elle arrive euh, à 9 pas de l'adversaire. Évidemment, vous êtes un peu bloqué par le fait que c'est en bord de table, mais ça reste quand même quelque chose qui est très efficace, faut être honnête. Et euh, on a globalement des unités avec un bon mouvement. Euh, tout comme les amis gobelins, c'est l'aléatoire qui va venir un peu diminuer l'armée, les dragons ogres, qui disposent d'un mouvement en début de phase de héros qui est très intéressant, mais qui est de 1 des 6. Euh, ce qui fait quelque chose qui est très puissant si vous faites votre 6, mais qui est presque inutile si vous faites votre 1, donc du coup là encore on se retrouve un peu coincé euh, en fonction du résultat euh, vous avez également les chimères et les cocatrix qui sont redoutables au tir à coup de décibles et sur mortels, mais là encore bah, c'est des 6, donc ça reste ultra aléatoire en fonction du résultat du dé que vous allez faire, euh, là encore le système de point d'invocation qui fait du dé 3 possible en blessant sa propre unité, donc tout ça c'est des petites règles mais qui se rajoutent à l'aléatoire dans l'allégeance on retrouve également une excellente pierre des arbres qui permet d'immuniser et de réduire la sauvegarde adverse ce qui est juste dingue, mais c'est dans un rayon de 6 pas et ça va grandir de 6 pas en 6 pas tour après tour euh, on va être honnête, dans une méta qui se joue autour 2 voire 3 c'est vraiment dommage d'avoir une une, une aptitude d'allégeance qui va en croissant, euh, alors qu'on aimerait avoir plutôt quelque chose de très fort dès le début et euh qui euh, n'existent plus après, comme on peut le voir par exemple chez les Stormcast ou chez les Zenge, qui peut cramer euh, la majorité de son allégeance euh, dès le T1 ou le T2 et du coup, après, se reposer sur les dégâts qu'elle a fait euh, au tout début. Donc, du coup, pour tenter de faire des listes compétitives, on se retrouve à devoir spammer des unités qui vont synergiser entre elles, que ce soit un grand nombre de bestigors, de Bulgore ou de Dragon Ogre. On les accompagnera toujours, quasiment tout le temps de chimères ou de Coquatrix, justement, pour les dégâts qu'elles peuvent apporter même s'ils restent aléatoires. Euh, mention spéciale quand même au Dragon Ogre qui à mon avis tire plus sur leur épingle du jeu actuellement avec un très bon mouvement ils ont 5 points de vie donc du coup ils vont pouvoir compter pour 2 sur les objectifs et ils ont un coût en points de 120 pour 15 PV en 4+, franchement c'est pour moi une bonne unité sur le papier, ce qui va leur manquer cruellement c'est les dégâts très, très sincèrement, on pourrait essayer de miser sur la pierre des pour les tours d'après mais en fait c'est... C'est vraiment trop limitant de, de faire ça et trop en retard, comme je le disais. Et là aussi, je pense que Kragnos, ça ne va pas pouvoir les aider. Je pense que c'est un allié qui devrait, qui devrait être pris. Je enfin, si vraiment on devait prendre un allié, je m'orienterais vraiment sur le prince des mondes-corn pour rendre l'armée encore plus tanky. Mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas un style de jeu qui va convenir à tout le monde. Ok. Euh, on continue, on est toujours donc dans le tiers de notre classement avec euh, le Battle Tom Sylvanette. Euh, Neo... « Que penses-tu des arbres vivants ?» Une armée qui me tient sacrément à cœur, mais effectivement euh, qui, à mon sens, a, a du mal à tirer son épingle du jeu euh, justement dans les tournois et dans la méta en ce moment. Pourquoi Parce qu'il lui manque justement plusieurs des éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. D'abord, euh, la tankiness. Il se trouve qu'en fait, on a de très bons personnages dans cette allégeance sur lesquels on a envie de reposer. Alariel, le Warzone grevenant. revenant qui sont en fait malgré tout assez fragiles, avec des très bonnes capacités de soins, mais qui peuvent facilement se faire one shot par beaucoup de choses dans le jeu, ce qui devient vite dramatique dans une partie. Également, on a parlé de la capacité euh, d'alpha ou d'avoir des tricks de jeu dans l'armée. Les Sylvanettes en ont grâce à leur mécanique de forêt, mais ce sont des mécaniques de jeu qui sont en fait assez laborieuses à mettre en place, euh, soit parce qu'il y a un certain un aléatoire derrière, Soit parce que ça repose quand même sur des charges pas forcément automatiques, soit parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir quelque chose de suffisamment efficace avec euh, ce mécanisme. Je dirais qu'à côté de ça, il y a des choses à faire avec l'armée. Euh, J'ai évoqué les figurines euh, emblématiques de l'armée, c'est aussi des figurines qui font du gros dégât, qui ont une grosse capacité de dégâts. Je pense que le Song Revenant, avec un spell portal, le fameux Endless spell qui permet de caster un sort à très longue distance, a une capacité de mettre des blessures mortelles qui est excellente, peut-être l'une des meilleures du jeu, mais là encore assez restrictive, avec toujours la, la possibilité de se faire dissipé ou de se faire sniper. Derrière, les Curnoutes, les arbres avec des épées ou défauts, coûtent relativement cher, pour quelque chose qu'on va avoir du mal à envoyer au corps à corps en fait, assez rapidement. Et pour ce qui est de la masse, les dryades, etc., ce ne sont pas des unités qui font réellement peur. Oui, ça va être, euh, ça va être très bien en prise de points, mais ce ne sont pas des <coughs> unités qui vont faire peur ou qui sont difficiles à tomber. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, le, le Battle tome, euh, même s'il y a des listes très sympas à faire, on va avoir du mal à aller chercher euh, tout ce qui est, on va dire, dans le tiers 1 ou top tier. Pour rester toujours dans notre dans notre bas de tableau euh, de notre tier 3, on va retrouver euh, le codex scaven Et je vais donner la parole à Miladin pour, euh, pour nous parler des Scaven. Yes, yes, ah, les pauvres Scaven qui, euh, qui ont chuté euh, drastiquement depuis la, la sortie de la V3. Euh, en fait, à la base, ce n'était pas un battle tome qui était, qui était mauvais, c'était un très bon battle tome parce qu'il y avait beaucoup... Euh, de tricks, beaucoup euh, de petites choses à aller chercher un peu partout dans, dans les aptitudes d'allégeance. Euh, il y avait l'attention messie en fait qui s'appliquait euh, avec les armes de mêlée à la phase de combat. On, avait des, on a toujours des héros scaven qui peuvent se désengager à la phase de combat. Et en fait, euh, plus on commence à regarder euh, à l'intérieur du BT, plus on va commencer à voir les limites. Euh, fixé par les mécaniques de la, de la V3. Euh, il y a certaines. En fait, on va retrouver beaucoup beaucoup d'entrées, mais qui vont être limitées euh, par les synergies en fait, qu'on va pouvoir retrouver que dans une seule sous-allégeance euh, qui va ressortir, ça va être euh, les Skrires. Euh, les Donc, on va se retrouver avec une armée assez limitée, malgré le nombre d'entrées, parce que les Skrires vont aller buffer qu'une seule petite variété. Euh, d'entrée, notamment euh, bah, les Jaisal, euh, les Acolytes, euh, les, les, les Stormfind, et quand on parlait tout à l'heure de ce qui faisait un, un Battle Tome qui était puissant et, et qui pouvait monter jusqu'au Prédateur de toute une méta, il fallait de la létalité, il fallait du Tankiness et il fallait des Tricks. Les Tricks, on en a quelques-uns, mais c'est pas fou furieux. En Tankiness, en Skaven, on n'en aura quasiment pas, malgré euh, peut-être des, des, des vermin Lords. Euh, qui vont avoir des, des ward à 5 qui vont peut-être pouvoir commencer à, à tanker un peu sur le long de la partie, mais les storm Vermin, on va les storm Fin, comme on va pas pouvoir en mettre beaucoup malgré le fait que ça tire et que ça tire bien euh, ça peut se faire cibler par les grosses listes, par les gros BT de l'autre côté les jaziles c'est la même chose c'est un battle tome avec très peu de bravoure, très peu d'efficacité en bravoure euh, donc il y a très peu de tanking la létalité, elle est présente sans être folle par rapport à d'autres BT. Et les tricks, il y en a, mais c'est assez moyen. Donc, ça souffre vraiment de son ancienneté. C'est sorti en milieu de la V2. Et euh, tout ce que ça attend, c'est une revamp et une, une sortie d'un nouveau BT. Parce que malheureusement, malgré la variété, il y a très peu d'entrées qui sortent justement euh, et qui restent à flot. Et euh, il n'y a qu'une seule, malheureusement, sous allégeance, donc l'escrire, qui arrive à faire potentiellement quelque chose en V3. Et malgré ça, on ne check même même pas complètement une seule euh, un seul des critères qui fait qu'un BT est fort, c'est-à-dire létalité, tankiness et tricks. On a un peu de létalité, un peu de trix, euh, et pas du tout de tankiness. Donc c'est dommage pour les Scaven en espérant que dans, dans les prochains mois, euh, ils peuvent revenir avec un white dwarf ou un nouveau BT. Ce qui clôture cette euh, sous-catégorie, la voilà, catégorie la plus basse, on va pas, je ne vais pas chier ouvertement à la gueule des Battle Tom comme ça, je vais me faire maltraiter, mais cette, cette catégorie basse de, de, de Battle Tom euh, au, au niveau du classement, donc dans le tier 3, et on a une, une valeur haute dans ce classement-là, dans lesquels on va retrouver Blade of Corn, les Zedonists of Shanesh, les flèches, count et les ogors. Euh, Sarantai, on, on va s'attaquer aux ogors maintenant. Oui, bah avec plaisir. Encore une armée que j'apprécie d'avoir jouée, même si là je la sors beaucoup moins au milieu compétitif, c'est clair. Euh, elle a eu ses hauts et ses bas à travers les, les différentes versions. Euh, étrangement c'est sûrement l'armée des monstres qui a le moins profité de la V3 euh, elle a bien gagné les actions monstrueuses comme tout le monde hein, euh, en fin de phase de charge mais désormais tous les monstres autres comptent pour 5 sur les objectifs et eux ils avaient ce bonus de la qui faisait qu'ils comptaient sur 10 mais du coup ils n'ont pas eu de bonus par rapport à ça donc je euh, trouve qu'ils se sont fait un peu avoir euh, dans, dans ce passage de la V3, ça aurait mérité qu'ils passent à un petit 15 au lieu de, de 5 enfin, au lieu de 10, je pense que ça, ça aurait vraiment permis de, de changer pas mal de choses pour eux. Euh, par contre, c'est clairement l'armée qui va le plus bénéficier de l'ajout de Kragnos dans, dans sa liste, dans le sens où l'armée fait des dégâts quand elle, quand elle réussit une charge, et bah, le fait que Kragnos vous permette de faire euh, 3d6 euh, de charge au lieu de 2d6 bah du coup ça vous augmente le nombre de blessures mortelles qu'elle va pouvoir faire et euh, en plus de faire une charge plus longue évidemment donc euh, que demander de plus sachant que toute l'armée essaye vraiment d'aller au combat le plus vite possible euh, malgré le coup en point de la biquette on arrive quand même vraiment à rentrer entre 2 et 3 stonehorn dans, dans une liste euh, ce qui fait qu'on a plusieurs monstres qui sont vraiment menaçants avec une bonne mobilité et comme on disait bah du coup d'objectifs assez correcte, les gros packs dog à pied c'est également une possibilité, j'en entends beaucoup parler, maintenant euh, tronquer du mouvement et du dégât contre plus de points de vie c'est une stratégie maintenant est-ce qu'elle est payante, j'avoue que sur le papier je ne suis pas convaincu, euh, alors du coup on va se demander pourquoi elle est aussi bas dans le classement en fait parce qu'elle a quand même l'air d'avoir du mouvement, du dégât et un peu de tankiness donc euh, on est plutôt bien normalement euh, bah, simplement en fait parce que la liste elle est linéaire elle est, elle est vraiment un petit peu trop prévisible pour votre adversaire il n'y a, y a pas de surprise, vous n'avez pas 40 possibilités de jeu une fois que vous avez terminé votre déploiement, vous devez juste foncer tête baissée vers votre adversaire euh, déjà ça a un énorme souci dans les scénarios où il y a de, beaucoup d'objectifs à contrôler, avant il y avait énormément d'objectifs qui étaient en centre de table là on se retrouve vraiment avec des scénarios où des fois vous en avez chez vous, d'autres chez l'adversaire donc c'est très bien de pouvoir aller chercher ce adverses, mais du coup bah, là, comme vous avez que des gros quasiment, bah, défendre vos, euh, vos objectifs à vous, c'est compliqué euh, du coup vous êtes obligé de soit de laisser euh, quasiment un quart de l'armée, enfin euh, un tiers de l'armée euh, un cinquième de l'armée euh, qui va devoir rester sur un objectif juste pour le garder et c'est pas forcément ce que vous voulez avec une armée qui, est, qui se veut létale. Ensuite, parce que bah, effectivement, le, le moindre cordon euh, va retarder toute votre armée d'un tour complet. Parce que comme Quasiment personne n'a le vol et, euh, et où un énorme mouvement, comme on peut le voir dans certaines armées, genre les renards ou les choses comme ça en luminette, c'est impossible pour vous de vraiment contourner l'armée sur les côtés. Et bah, du coup, vous êtes obligé d'essayer de miser sur un double tour pour pouvoir percer les défenses adverses. Sauf que comme vous êtes que sur des gros, vous ne pouvez pas profiter euh, du, euh, du battle régiment pour euh, diminuer... Énorme, diminuer vraiment vos nombres de pauses. donc vous êtes bloqué à trois pauses à cause de vos trois behemoths, donc c'est pas vraiment vous dans le top méta qui allez pouvoir décider qui joue en premier C est, c est un peu, on se retrouve coincé là-dedans à devoir laisser l'adversaire choisir pour vous euh, la seule solution c'est de miser sur le bataillon qui vous accorde le décipa de mouvement après le, le déploiement et de, de vous remiser là encore sur l'aléatoire pour essayer de lui, lui imposer votre rythme de jeu alors que c'est pas vous qui prenez les décisions voilà et je vous propose qu'on passe euh, le micro à Miladin, euh, toujours dans cette, euh, ce, ces valeurs hautes de notre tier 3, les Flèches Itercourts. Ah, ces fameux Flèches Itercourts, qu'est-ce que je les aime. Alors, malheureusement, euh, ça reste dans le tier 3. Après, ça, fait, euh, ça a cette différence par rapport bah, aux Scaven euh, et, et ceux du, du tier 3 un peu, plus en, un peu plus en dessous que là, on commence vraiment à avoir euh, des petits tricks, des, des, des petites choses à faire avec ce BT où le, le joueur, euh, s'il connaît bien son BT, s'il peut bien interagir avec, avec, euh, avec ses règles, peut commencer à faire des surprises. Le, les flèches hitter courtes sont une très très grosse faiblesse. Ils n'ont pas beaucoup d'entrées euh, et du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité de faire quelque chose de varié, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sous-allégeances euh, on peut soit partir en blister skin pour faire euh, une armée full flayer on peut partir en holomonde pour faire du full horreur on peut faire de la gristle gore et du full monstre la morgonde bien évidemment ça va être du full ghoul mais ça va, ça va souffrir en fait du prix des ghouls et ça va souffrir aussi de la non létalité des ghouls malgré la saturation qu'on peut engendrer euh, le, le manque en fait d'entrée va cerner en fait, votre style de jeu et va rendre aussi votre armée assez lisible pour votre adversaire. Euh, les flayers, euh, en termes d'unité euh, pure et dure, ressortent le plus de ce BT, notamment grâce à leur tir, notamment grâce à leur mouvement. Euh, malheureusement, euh, en tout et pour tout, euh, malgré les terrorgeists, malgré les gros monstres qu'on a dans, dans cette armée, il y a très peu de tankiness. Euh, très peu de présence sur table aussi, malheureusement. Euh, la létalité est variable, ça va vraiment dépendre des unités, ça va dépendre de comment vous allez choper votre adversaire. Euh, alors oui, il y a une très grande létalité du côté des terrorgeist. il y en a une bonne du côté euh, des Flayers, des horreurs aussi, si vous arrivez à gérer euh, vos, vos jets de charge, enfin si vous arrivez à, à attraper bien comme il faut votre adversaire. Les Ghouls, malheureusement, avec les saves qui descendent et qui descendent et un an plus, plus compter, même la saturation engendrée ne va pas vraiment faire grand chose. Euh, vous avez un bon domaine de sort, malheureusement avec, il y a de très bons tricks, avec le double pin, le fait qu'on puisse s'attaquer deux fois de suite avec une unité, en Grissel Gore, quand on a un monstre qui meurt on peut utiliser une attitude de commandement justement pour faire taper le monstre, et ensuite pourquoi pas le faire taper deux fois, c'est assez intéressant, mais dans une dans Une V3 où on va avoir beaucoup moins de monde qu'en V2, si on perd son monstre, ah, on n'est pas bien, et euh, malheureusement, le flèche va justement souffrir de ce manque euh, de variété euh, plus au niveau des, des entrées des War Scrolls euh, que des variétés de sous-allégeance. Euh, maintenant, euh, ça reste un, ba un Battle tome donc il faut se méfier parce que sur, euh, sur deux ou trois tout petits tricks, on peut commencer à faire, à faire du dégât. Euh, les, les, les, les tirs de bravoure des flayers pour moi ressortent le plus en fait de ce bt euh, et avec les attaques en plus que peuvent générer des, enfin que peuvent générer le l'arche régent c'est intéressant ça reste quand même assez bas et on, on sent quand même que c'est un bt qui est sorti ben, en tant que l'escaven en milieu de v2 et qui souffre en fait euh, euh, du passage à la v3 euh, ceci dit, voilà. il y a des petits trucs à faire, des tout petits trucs à faire, donc euh, c'est encourageant en attendant peut-être un White Dwarf ou un nouveau BT. Je te euh... laisse dans la foulée euh, aborder les Zedonists les of Slanesh qui sont, euh, au même titre que, que les camarades cités précédemment, dans le tiers 3 de votre classement. Yes, alors bah, autant euh, on avait un manque de variété d'entrée du côté euh, des fléchiteurs là on va avoir pléthore d'entrées euh, du côté euh, des Hédonistes de Slanesh, ces fameux Hédonistes, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui vont limiter malheureusement ce BT, il y a les coûts en points qui sont drastiquement trop hauts pour, euh, pour ce que font les unités euh, en, en Slanesh. En fait Slanesh va reposer sur une mécanique de jeu qui est assez cool, c'est sa mécanique d'invocation. Vous n'allez pas avoir beaucoup de troupes sur la table, malheureusement, à cause, encore une fois, des coups en poing, des unités, notamment des mortels, qu'on va essayer de privilégier, euh, que ce soit euh, les archers, ou alors les, les simbaresh, ou les mirmidesh. Euh, ce sont ces unités-là qu'on va, qu va essayer de privilégier. On parlait de tankiness tout à l'heure, bah, la tankiness on va aller plus la, côté, la, la trouver du côté euh, des armurés, donc les, les mirmidesh, par exemple on va avoir un peu plus de létalité du côté euh, des, des Simbaresh, euh, ou alors on va essayer en fait, de poquer un peu son adversaire euh, avec une, une saturation de tir avec euh, le tir des archères, justement pour générer euh, des PV et des PV qui vont générer des points d'invocation. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites une blessure, ou que vous tuez une figurine, ou que qu'une de, de vos figurines est tuée, subissez une blessure, vous allez générer des points d'invocation, et avec ça, vous allez pouvoir invoquer très très vite, en fait, euh, des paquets de démons. Euh, ou alors, vous allez essayer, justement, d'aller chercher euh, des armées un peu plus d'élite, avec plus de chars, plus de cavaliers. Le problème, encore, c'est qu'on va se retrouver avec une armée qui n'a pas beaucoup de présence sur table, a très très peu de tankiness, sauf si on prend un build euh, de, de Myrmidèche. Euh, et en termes de létalité en fait, euh, vous n'arriverez vous vous pas à égaler euh, en termes de létalité euh, les, les BT qui vont être dans les tiers au-dessus euh, si vous voulez privilégier les tricks et si vous voulez privilégier la tankiness, malheureusement. Et du coup, vous allez plus essayer de jouer sur l'invocation euh, pour avoir plus de présence sur table et un, avoir un tout petit peu plus de létalité. Mais euh, encore une fois, ça reste un BT comme les fléchiteurs euh, un très bon joueur qui connaît bien son, son, son armée et qui connaît les BT adverses peut, prendre, euh, peut, peut surprendre en fait, euh, beaucoup d'adversaires. Yes, et enfin, on arrive euh, au, à la fin de ce tiers 3 avec un dernier battle tom. Euh, cette fois-ci, je vais laisser la parole à euh, eh Sarantai pour nous présenter les Blades of Corns qui va nous permettre ensuite de passer sur euh, le mid-tier, le, le ventre mou de ce classement metagame. Les, les Blades of Corns, bah en fait, je trouve que c'est un BT qui a été compliqué à estimer, pour être honnête. En vrai, on pourrait... il est vraiment à la limite entre le middle-tier et le, le low-tier, je pense. Il n'y aurait aucune honte à le mettre au-dessus. Euh, c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert... Euh, du passage d'Archaon en Warmaster, qui était une pièce maîtresse listes compétitive Korn, euh, parce qu'il profitait, bah maintenant il ne profite plus des, des bonus d'allégeance, de il peut être encore joué, mais il est quand même beaucoup moins intéressant. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer d'une armée Korn, euh, c'est pas les unités euh, dedans qui vont être vraiment très létales on est plus sur une armée tankie qui va essayer de survivre via du MSU et des frappes très chirurgicales avec les rares unités qu'ils ont qui font du dégât euh, cette stratégie elle fonctionne très bien en synergie avec un prince des Mont de corne qui du coup pour un PC va permettre de diviser par deux les courses mais surtout les charges à 18 pas autour de lui ce qui va bloquer ainsi la plupart des armées basées sur le corps à corps vu que même une charge à 3 du coup, va devenir une charge à 6 ce qui pas si évident que ça à réaliser. Euh, couplé au redéploiement, qui vous permet donc du coup de reculer votre, votre unité de un uh, pas bah, c'est pratiquement impossible de se faire une, charger une unité sans que vous l'ayez décidé. Du coup, fort de cette protection, l'armée va pouvoir choisir ses combats et les initier quand elle le souhaite qui est extrêmement fort. Alors, pourquoi du coup, elle se trouve dans le tiers bah, Tout simplement parce que, déjà, si votre adversaire dispose de tirs capables de gérer le prince démon, bah, déjà, toute votre stratégie défensive, elle commence à s'écrouler et vous ne pouvez plus choisir vos combats. De la même façon, avoir des unis, pour avoir des unités létales, il faut compter sur des démons majeurs qui sont behemoths. Et là, on va retrouver le vrai problème qu'on avait avec les ogores, c'est-à-dire que du coup, bah, vous montez nombre de pauses parce que vous avez plusieurs BMOD dans l'armée qui sont héros et qui donc du coup ne vont pas pouvoir tous rentrer dans votre dans votre battle régiment donc vous ne pouvez pas empêcher votre adversaire de tenter une alpha strike et le vrai problème c'est que comme on parlait du prince démon euh, bah en fait il lance son aptitude pendant votre phase des héros si jamais votre adversaire peut faire une alpha strike, vous n'avez pas encore cette capacité-là et du coup, s'il arrive à vous tenter des charges T1, vous n'êtes pas immunisé contre ça. Du coup, vous vous retrouvez bloqué chez vous et c'est pour ça que du coup, Blade of Corn se retrouve vraiment un peu handicapé dans le sens où s'il y a du gros tir, enfin s'il y a ne serait-ce qu'un peu de tir en face, elle est limitée et euh, bah, du coup, si jamais il y a une alpha strike aussi, ce qui fait que c'est vraiment compliqué pour eux. Quoi. Bien, ce qui nous clôture euh, globalement le tiers bas de ce classement metagame Age of Sigma et va nous permettre de passer un palier pour arriver dans ce ventre mou. Encore une fois, euh, ce ventre mou, donc le tiers 2 divisé en deux catégories. On va commencer par la catégorie basse euh, dans laquelle on va retrouver les Slave to Darkness, les Fire Slayer, les Idonettes, les Luminettes, les Ozzy Bone Reaper et les, Ninth, les Night Hounds. Miladin, je vais te laisser prendre la parole sur les Night Haunt, et puis tu pourras d'ailleurs dans la foulée euh, enquiller sur les Oziarc Bone Ripper si tu le souhaites. Ça marche. Allez, de la, de la bonne death, de la bonne grande alliance de la mort, ça fait plaisir. Alors, Night Haunt, euh, pour commencer, euh, c'est un, un Bt qui date du coup du, du tout début de la, de la V2 euh, et qui a été en fait un petit peu rafraîchi par la sortie de, de Broken rems euh, notamment par... Euh, la sortie de deux sous-allégeances, dont une qui ressort vraiment du lot, celle de Lost d'émeraude euh, Alors, ça reste quand même euh, dans le bas de ce, de, de ce tiers-là, tout simplement parce que euh, on ne va pas avoir beaucoup de létalité avec, euh, avec, ce, avec les unités, euh, malgré le fait qu'on a beaucoup de variétés. On va avoir de la tankiness Cependant, alors la tankiness qu'on va avoir, elle tient du fait que tout le monde est éterré. Donc, on ignore les, les modificateurs positifs et négatif euh, sur les jets de sauvegarde, et on va voir qu'en fait, c'est un peu à double tranchant. Pourquoi Parce que euh, c'est toujours bien de pouvoir euh, im être immunisé à la perforation d'armure, cependant on voit qu'il y a beaucoup d'aptitudes euh, du côté d'autres BT qui permettent d'avoir la même règle, sans ignorer euh, les bonus euh, à la sauvegarde, et on va voir aussi que de toute façon, maintenant, avec, avec la flopée de bonus à la sauvegarde qu'on a euh, Face, enfin, avec les autres BT, euh, quand on arrive à des sauvegardes à 3, des sauvegardes à 2, ou des sauvegardes à 2, ignore la perforation moins 1, on va voir en fait que bah, le fait d'avoir une sauvegarde identique à 5 ou à 4 et qui n'arrive jamais à 3 sur le, le, le BT Night Haunt, on, bah, ça reste quand même en notre défaveur. Euh, il y a quand même de bons petits tricks à faire, il faut se rappeler qu'il y a de l'Alpha Strike, donc c'est super intéressant. Euh, on, on reste un peu tanky du fait d'être éthéré, on va quand même avoir beaucoup moins de monde qu'en V2 euh, du fait euh, des nouvelles mécaniques de la V3, on va avoir beaucoup moins de Chain Rasp, on va avoir beaucoup moins de Green Gas Reaper. Euh, on va peut-être partir sur un peu plus de, de MSU euh, côté Blade Geist, côté x wraith euh, ou euh, du Green Gas par et un petit pack de, de 20 à 30e Rasp par-là, euh, on n'a pas vraiment de, de monstres euh, qui tape fort ou euh, assez efficace pour être euh, entré dans, dans une liste Night Haunt en V3. Le Black Coach est cool sans être exceptionnel. Euh, et on a des héros qui sont bons, mais qui là aussi ne sont pas exceptionnels. Euh, Lady O'Linder, Kurdos et euh, Recknor sont très sympathiques et sont assez bons, mais ce n'est pas eux qui vont aller changer une game quand on va en avoir besoin, euh, à l'instar des Arcaons ou. Euh, ou, euh, ou des Morati ou des Catacross, ou des Arcanes, euh, avec la variété de prix qu'il y a derrière, hein, il n'y a pas de souci. mais... Euh, voilà, donc, Nighthunt, en fait, euh, cependant, ce qu'il faut, ce qu faut se dire, c'est que autant avant je parlais des hédonistes des et des fléchiteurs qui pouvaient surprendre euh, un adversaire, là, on est très clairement sur un, sur un BT qu'il ne va pas falloir prendre à la légère, et qu'il va vraiment falloir prendre sérieusement, parce que euh, si vous faites une à deux erreurs par game contre ce genre, contre ce genre de liste, vous risquez euh, vraiment de vous, de vous en mordre les doigts euh, donc voilà malheureusement Night Haunt va, va en fait se prendre un mur face aux grosses listes, aux plus grosses listes on va dire qui ont du tankiness, de l'alpha strike euh, et du, de la litalité euh, et pour enchaîner derrière sur les, sur les O'B sur les aussi bonne bone reaper alors les Osirg Bonne Reaper, ils ont pris un coup il n'y a pas très longtemps. Euh, je pense qu'on pouvait les placer un peu plus haut dans la méta euh, avant la Big Fac euh, de décembre. Malheureusement, en fait, euh, ce qui rendait euh, les Osirg Bonne Reaper très très forts euh, n'était autre que le Big Papa Nagash. Euh, et malheureusement, il s'est pris un bon petit nerf dans la tête. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nagash, euh, avant, euh, pouvait. Euh, Pouvait être buffé par les aptitudes d'allégeance euh, des oceanic Bon Reaper, ou en tout cas des BT dans lesquels il faisait partie. Euh, maintenant, il ne peut plus se faire buffer par les aptitudes d'allégeance. C'est-à-dire que quand on le rentre en pétrifex, avant, euh, il avait une sauvegarde à 3, euh, ignore déjà la reine 1, mais en plus de ça, il pouvait se buffer pour avoir des 2, ignore la reine moins 1 ou moins 2. Là, maintenant, il a perdu en fait tous ces buffs-là. Euh, et en plus de ça, il perd une aptitude euh, de commandement qui est extraordinaire, qui était la relance des touches de 1, la relance des sauvegardes de 1 et l'immunisation à la bravoure euh, pour toute son armée. Alors, l'immunisation, l'immunité à la bravoure pour les OCR, on s'en fout parce qu'on a cette capacité d'être tout le temps immunisé à la bravoure, donc ça c'est cool. Euh, cependant, le trait de co qui remplace euh, l'ancien euh, trait de commandement pour... Euh, l'aptitude de commandement pour euh, Nagash. C'est une plus 1 à la ward euh, à une autre unité. Euh, donc, ça reste assez sympa, mais malheureusement, euh, ça n'égale pas, en fait, l'ancienne aptitude de commandement. Euh, donc, Nagash, en fait, en, ceci dit, il a gagné de la létalité, mais le fait de perdre son aptitude de co et de perdre euh, les buffs liés au trait d'allégeance de, euh, des battle tomes dans lesquels il joue fait qu'il est plus rentable en, en Bone Reaper en top méta. On va aller du coup chercher des listes avec moins de tanking. Alors, on a quand même du tanking en Bone Reaper avec la relance des sèvres des mortec Mais on va avoir peut-être pour plus de monde sur la table, on va avoir moins euh, de tanking en ce qui concerne les héros. On va avoir, on va avoir peut-être Katakros euh, qui va qui va revenir sur les tables ou Arcane, mais c'est pas de la même létalité en termes de sort, en termes de présence sur table euh, que Nagash. Euh, donc, le simple fait de devoir de devoir enlever Nagash euh, du top méta et, et des listes euh, Ossiarc Bone Reaper fait que les Ossiarcs ont descendu d'un cran Maintenant, ça reste une armée qui est, qui est assez bonne quand même en tournoi, qui peut faire des surprises et qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Euh, les mortels Gardes restent les gros candidats sérieux pour une très très bonne battle line. La relance des sauvegardes, c'est infâme quand c'est à 4+, en plus de ça, ignore l'arène moins 1 en Petrifex. On va souvent se retrouver en Petrifex. Arkane reste toujours un très bon magicien Catacros reste un très bon buffer. Donc, à voir, surtout que là, on n'a pas pu voir ce que ça a donné dans la méta encore, mais il y a un White Dwarf qui vient de sortir avec euh, des, des nouvelles aptitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les OCIARC souffraient avant euh, de la, des mécaniques de la V3 parce qu'ils n'utilisent pas des aptitudes de commandement, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes aptitudes de commandement que, que les autres. Cependant, avec le White Dwarf et quelques facs, on a vu que les aptitudes de discipline qu'ils pouvaient utiliser euh, peuvent être utilisés plusieurs fois euh, par plusieurs unités euh, donc il y a des mécaniques différentes maintenant ça n'empêche que le gros coup de massue c'était la mort de Nagash euh, sur, sur les tables de tournoi en tout cas Yes, on continue toujours dans ce tiers 2 et on le remonte euh, tranquillement. Euh, je vais passer la parole à Neo euh, pour le Battle Tom Luminette euh, ainsi que euh, les Idonettes qui se retrouvent dans ce bas de tableau du tiers 2. Allez, on est parti pour les deux factions elfes. On va commencer donc par les Luminettes. Luminette qui, il y a encore euh, quelques semaines, se situait, je pense, beaucoup plus haut dans cette méta. La fac de décembre leur a fait mal, ainsi que la mise en avant de nouveaux BT. On va expliquer pourquoi. Les Luminettes ils comptent sur quelques unités qui sont hyper efficaces, des domaines de sort qui sont puissants, également pour bloquer l'adversaire, et potentiellement un gros papa. Alors Pour parler des unités qui sont vraiment efficaces, depuis le début de cette V3, on voit beaucoup sortir les renards. Les renards qui ont un énorme mouvement, une bonne capacité de tir, un tricks de jeu avec un move, en phase de tir, qui est très, très efficace pour bloquer les armées de corps à corps, également pour réaliser des stratégies, des tactiques de bataille. On a les archers qui sont toujours excellents, avec une bonne létalité, et qui bénéficiaient comme jamais de, euh, du All-Out Defense, euh, pas du tout du All-Out Defense, les archers qui bénéficiaient comme jamais de, du Unleash Hell, déchaîner les enfers, la, le tir de contrecharge. Il se trouve que avec euh, avec la fac de décembre déjà pour commencer se déchaîner les enfers a été très largement réduit et c'est plus possible en fait de euh, d'avoir un voire deux packs car c'était possible dans une sous allégeance qui tirait intégralement sur une unité qui chargeait ça c'est quelque chose qui, qui est assez impactant ce qu'il faut savoir aussi avec les luminettes c'est qu'ils ont une bonne létalité à condition de pouvoir target une cible et encore avec les coups en points euh, tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est une bonne létalité toute relative. C'est-à-dire qu'en fait, les, gros, les grosses menaces qui sont sorties aujourd'hui, c'est très difficile de gérer les armées qui peuvent t'attraper avec plusieurs unités en parallèle, qui ont trop de tankiness pour bah, que tu les tombes, puisque ta létalité vient principalement de la blessure mortelle des archers, ce qui fait qu'en fait, le Luminette va avoir les armes contre beaucoup, beaucoup d'armées dans le jeu, mais pas contre, on va dire, les plus fortes armées aujourd'hui, ce qui lui donne sa place euh, dans ce mythe tiers. Je vais quand même évoquer également le papa Teclis. Teclis qui est, je pense aujourd'hui, le meilleur mage du jeu, qui a la capacité de lancer du spell automatiquement, de, euh, de lancer plusieurs spells qui sont très, très efficaces pour développer le plan de jeu des Luminettes, le problème de Teclis, c'est qu'il est très facilement snipable, au tour 1. C'est-à-dire que si le, le, le, le luminette n'a pas euh, la possibilité de placer le finopane de Teclis, la protection à 5 de Teclis, euh, Teclis va être sorti euh, par, là encore, trop d'armées. Derrière, bah, on joue à 1300 points et ça devient compliqué. Voilà, pour ces différentes raisons, les luminettes ont des grosses armes. Qui peuvent prendre beaucoup de choses, mais aujourd'hui ne rivalisent pas avec tout ce qu'il y a de très au-dessus. Côté idonnette. Côté idonet, euh, il va falloir faire attention parce qu'à l'heure où nous parlons, on est à la veille de la sortie d'une nouvelle boîte pour cette armée avec de nouveaux War Scroll. Donc ce que je vais dire va être un petit peu à cheval entre les deux. Les luminettes, aujourd'hui, on a la possibilité de les jouer avec un très beau MSU de requin, avec des figurines qui sont très emblématiques et très fortes comme l'Eidolon, la possibilité de builder plus tanky avec de la tortue, ça donne plusieurs optiques de jeu. Quoi qu'il en soit, Lidonet va être très bon sur la prise de table en early game, de par sa mobilité, c'est-à-dire que des armées trop statiques, bah finalement, c'est Lidonet qui va pouvoir dicter son style de jeu contre ces armées-là. L'idonette va toujours être très fort contre les armées de tir, de par cette capacité en fait à ce que l'adversaire soit obligé de tirer sur l'unité idonet visible la plus proche. Malgré tout, l'idonet va être sensible aux blessures mortelles, avec notamment sur MSU de requin, tout ce qui peut faire des dégâts en zone. Les requins ne vont pas aimer. Les tortues, c'est un petit peu la même chose, c'est très tanky, mais dès qu'il y a de la BM en face, ça peut très vite être sorti. Il y a une très bonne létalité mais qui va avoir du mal à aller cher chercher les très grosses cibles qu'il y a en face. Je dirais aujourd'hui que l'idonette a cette polyvalence qui lui permet là encore de prendre beaucoup de choses, de très bien se défendre sur table. C'est une armée qui dépend beaucoup du niveau du joueur et des choix qui vont être faits, mais qui va avoir ses limites contre des armées qui aujourd'hui sont trop tankies ou qui, encore plus que le Luminette, euh, pardon, que l'idonette, va pouvoir dicter euh, son style de jeu. Ok, on continue notre classement. Nous sommes dans le tiers 2 et on continue à remonter. Et je vous propose qu'on aborde... Euh, moi, d'ailleurs, c'est avec cette armée-là que j'ai connu Sarantai euh, quand on s'était rencontrés. Et bien, c'est les Fire Slayers. Les... Et, et je sais que tu n'aimes pas, d'ailleurs, qu'on les appelle les nains. Ce ne sont pas des nains, ce sont des Fire Slayers. Sarantai, je te laisse Personne la parole. À des nains Il y a ah ouais, quand même une similitude physique assez, assez <rire> évidente. Mais Alors, je suis déjà... pas d'accord. Vous, vous mettez un humain euh, d'Edge of Cimar à côté d'un duardin, je vous garantis que le duardin est pas si petit que ça. Non, et puis je me suis juré de jamais jouer non. donc euh, je suis désolé, c'est des duardins, c'est comme ça, je, je ne joue pas, non. Euh, donc Fire Slayer avec un Y, parce que tout le monde sait le vertu à les écrire avec un I, <rire> très difficile à classer, un peu comme pour euh, les idonates, comme disait Paul juste avant. En fait, euh, on a, on a l'accès War Scrolls euh, qui ont été modifiés principalement des nerfs, on ne va pas se voler la face, euh, mais on n'a absolument aucune information sur les changements à venir dans leur allégeance, du coup, là, on les classe comme ça, par rapport aux infos qu'on a, mais très clairement, si on devait conserver les anciens War Scroll, euh, il serait forcément un poil au-dessus. Euh, je pense qu'il il serait, il serait mieux classé. On a, on a peu de choix dans le nombre de Warscrolls dans cette armée, mais on a vraiment des bons Warscrolls dans le sens où les Hearthguard Berserker avec une Ward à 4 sont très résistants. Ils ont également la possibilité d'être en réserve et donc de tenter des Alpha Strike qui sont très risqués mais qui peuvent payer. Euh, L'armée repose énormément sur la survie des héros et pour cela vous avez le choix entre soit les Auric pour protéger à merveille vos petits héros et ou passer vos héros sur Magma de pour gagner des PV. Le vrai souci, c'est cette absence, enfin c'est qu'il faut miser sur cet Alpha Strike et cette charge, et qu'on n'a pas vraiment de fiabilisateur de charge. Il y a un plus 1 un via une allégeance, il y a également un plus 1 un via une aptitude de commandement. Mais pour des charges à neuf, ça reste quand même très limité. Le... Ce qui nous inquiète, en fait, c'est le changement de War Scroll qui en l'ecta euh, bah, nerf énormément l'armée. Le bonus de Ward Guard qui passe de nécessité d'avoir un héros à 10 pas à nécessité d'avoir un héros entièrement à 9. Euh, ça rend le placement des héros très compliqué. On ne pourra sûrement plus compter sur un héros pour protéger deux packs. Chaque pack devra avoir son héros dédié euh, comme garde du corps. Et euh, les oriques perdent leur capacité de oui. garde du corps, justement. Donc, du coup, ça devient encore plus... Un problème pour eux d'affronter les armées de tir qui du coup peuvent gérer les héros de votre armée et qui du coup vont rendre vos Hearthgard Berserker qui sont un peu votre votre fer de lance moins tanky vu qu'ils vont diminuer leur, leur ward. Voilà. Donc c'était déjà une armée qui était très faible face aux tirs parce qu'elle pouvait tuer leur héros, mais là ça devient vraiment encore plus compliqué et j'ai vraiment peur pour eux. J'attends beaucoup d'un euh, éventuel nouveau Battle Tom qui permettrait peut-être de changer euh, des, des règles sur eux et peut-être leur donner plus de bonus. Voilà. Pour en finir sur la, la catégorie basse de notre tier 2, on retrouve euh, les Slave to Darkness. Je vais laisser la parole à Néo pour euh, nous en parler. Alors, pour cette allégeance, on va rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que les Slaves to Darkness, c'est l'allégeance d'Archaon. Et avec les nouveautés de la fac de décembre, c'est l'allégeance d'Archaon. Archaon ne peut plus se sauver dans une autre allégeance. Donc, c'est lui qu'on va mettre en avant, euh, on va dire, avec ce qui peut probablement être fait de mieux dans cette allégeance Slaves to Darkness, c'est donc mettre Archaon euh, sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'on a pour accompagner le papa dans son host On a bien sûr l'option de sévare en garde, l'option de bel l'option des maraudeurs, l'option des bandes Warcry, qui avec les Iron Golem peuvent fournir du bon tanking. Avec une autre bande, on a la possibilité d'avoir des cordons qui vont faire un mouvement pré-game. On va avoir des petits persos qui vont être là pour buffer ce papa Archaon. Et en fait, aujourd'hui, on a moyen de rendre, de rendre ce genre de liste très très forte avec des listes qui vont avoir un bon contrôle, notamment grâce à la Dark Prophecy, grâce à un Archaon qui va être très dur à tomber, grâce à Belacor si on veut même pousser le vice jusque là. Et on va avoir des unités comme la Varangarde, ou bien sûr comme Archaon à nouveau, qui vont être en fait très létales. La Varangarde, c'est une unité qui en charge peut littéralement tomber un, un méga gargante. Euh, ça, va être, euh, ça va être une armée qui va devoir être jouée assez subtilement, parce qu'à côté de ça, elle n'a pas de vraie capacité d'alpha strike. Donc, il va falloir être capable de temporiser le temps que nos grosses menaces arrivent sur l'adversaire. Archaon, on en a parlé, il est dur à tomber. Malgré tout, il est pas intuable comme il a pu l'être, à moins de mettre beaucoup, beaucoup de ressources dans les buffs. Or, si on veut avoir une armée costaud, ça va être difficile de mettre suffisamment de ressources pour buffer complètement Arcaon. Donc, il va falloir trouver un équilibrage entre Arcaon et ses buffs versus le reste d'armée en tant qu'inès et létalité. Ok, on a donc fait le tour et on passe euh, un palier dans ce classement. Euh, et on commence là maintenant à parler de... On, on, on a fait, on va dire, le, la plus grosse moitié où on retrouvait le, le, le, la plus grosse partie des, des, des allégeances. Et là, maintenant, euh, il, il nous reste moins d'allégeances et qui ont une, une valeur de puissance pour vous qui est plus forte. Et on va, on va finir dans ce tiers 2 avec euh, 4, euh, 4 allégeances qui se démarquent du reste, à savoir les Légions du Premier Prince, les Caradron Overlord, les Daughters of Cain et les Sons of Behemoth. Je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler des « Sounds of Behemoth ». Du coup, on va commencer ce, euh, ce haut du, du milieu de classement du coup, avec les « Sounds of Behemoth », le dernier parent pauvre de la destruction vous verrez plus tard que les Uruk, eux arrivent à se sortir de, de, de, de, de ce bourbier. C'est peut-être le Battle Tom avec le moins d'entrée et le moins de possibilités d'armée, parce qu'on a 4 War Scroll dans tout le, tout le Battle Tom. Euh, L'arrivée de Cranios a pratiquement doublé leur possibilité de liste, donc c'est franchement un énorme ajout. Euh, contrairement au début de la version 3, où du coup on jouait les son of Baymat de manière très agressive et où ils étaient ultra méta, faut être honnête, ils ont trusté les premières places du classement On a une méta qui a évolué maintenant, et il n'est pas rare de rencontrer en tournoi des armées qui sont capables de les tomber, mais de manière très très rapide. Mais encore plus de d'encaisser les dégâts des Son of Behemoth, ce qui n'était pas le cas avant. Et à la manière des Ogores, on a ici une armée avec un plan de jeu qui est établi, qui est linéaire, et que votre adversaire visualise parfaitement une fois que vous avez déplo déployé vos figurines donc vous pouvez pas vraiment compter sur un mouvement qui somme toute reste faible par rapport à la taille de vos socs faites bien attention parce que dès que vous avez un décor que vous ne pourrez pas franchir bah en fait faire le contour avec votre soc ça vous mange un nombre de pas phénoménal donc la question elle est simple c'est est-ce que vous arriverez à survivre sur les objectifs assez longtemps ce qui a changé par rapport au début de version où c'était est-ce que vous arriverez à détruire votre adversaire on se retrouve donc non plus à essayer d'agresser, mais à protéger nos gentils géants, à les faire en les faisant sortir deux par deux, main dans la main, pour se couvrir l'un l'autre. Comme ça, du coup, si votre adversaire essaye d'en tomber un, il bah, y a forcément son grand frère qui vient pour taper. Et ça fait un peu bizarre, mais ça vous limite encore plus dans vos possibilités de jeu le fait que toute l'armée est à la fois lignée et monstre par contre ça vous permet de scorer facilement les points supplémentaires sur les tactiques ça c'est vraiment parfait et de pas vous prendre la tête sur les scénarios spécifiques savoir si ça exige d'être une ligne d'être un héros ou autre et c'est vrai que leur capacité à compter pour 20 voire 30 sur les objectifs ça vous assure quasiment tout le temps qu'à partir du moment où vous avez un bout d'ongle sur l'objectif, normalement dans cette V3, il est à vous à part des pinks, il n'y a pas grand monde qui va réussir à mettre plus de 30 figurines sur un objectif donc il reste très fort contre les armées qui sont classées en dessous d'eux, c'est bien pour ça qu'ils sont là mais en tournoi solo, vous risquez de croiser les armées qui sont en dessous ce qui fait que bah, vous restez euh, proche des bonnes armées mais sur et qui reste fort sur certains euh, certains scénarios mais bah, vous êtes quand même un cran en dessous de ce qui va être au dessus euh, par contre le, le gros intérêt, c'est comme je disais, ils ont vraiment une capacité à être extrêmement bons sur certains scénarios. Et du coup, je ne serais pas surpris qu'on en voit un peu plus dans des compositions en team, alors qu'ils sont pas très très bien classés euh, dans, dans notre euh, analyse du méta. Ok, et ensuite, euh, je passe la, la balle euh, passe à l'aile droite ou à l'aile gauche, je ne sais pas, ça, ça dépend... Euh... De là où il se situe dans son salon. Euh, Miladin, euh, on te passe le, la faction Daughter of Kane pour continuer dans notre haut euh, de tiers 2. Alors, les Daughter of Kane, c'est une faction assez intéressante euh, parce qu'elle va se jouer autour euh, d'un seul type de build. On va retrouver à chaque fois Morati euh, qui, du coup, ne peut perdre que 3 PV par tour, euh, ce qui donne une survivabilité de 2 rondes minimum. Euh, et avec elle, en fait, on va se retrouver avec des archères serpents, donc euh, les, euh, les blood euh, parce que ce sont des unités qui vont tirer loin et qui vont, faire beaucoup de, qui vont générer beaucoup de blessures mortelles au tir. Euh, donc on a souvent à, à peu près le même build en compétitif en, en Doctor of Kane, c'est beaucoup de serpents. Euh, Morati, euh, sachant que Morati, euh, avec la dernière fac, a été buffée du fait que maintenant, elle connaît tous les sorts du domaine des Doctor of Kane. Euh, donc en fait... Ça, ça équilibre un peu les choses dans le sens où les coûts en point ont augmenté avec la Big Fac, mais euh, on économise euh, un héros à mettre dans la liste du fait que Morati euh, peut justement euh, connaître tous les sorts euh, du domaine des Daughters of Cain. Euh, donc, ça équilibre un peu les choses. Euh, vous allez souvent essayer de faire le choix, le choix de peut-être rentrer une, une mélusaille pour faire courir et tirer euh, les unités de Stalker. Euh, voilà, en fait on pouvait peut-être placer les Doctor of Kane un peu plus haut dans la méta avant la Big Fac ceci dit, la Big Fac en fait euh, ayant un peu nerfé euh, le tir, la mécanique du tir de contrecharge on va avoir beaucoup moins de stalkers qui vont pouvoir tirer en contre contrecharge ce qui fait qu'on va avoir moins de létalité et qu'on qu est un peu plus euh, du côté des Doctor of Cain, on, on est beaucoup moins bon contre les unités qui vont vouloir nous foncer dessus euh, au corps à corps euh, notamment les BT qui vont arriver un, un peu plus loin. Donc, euh, donc voilà, en somme, il y a peut-être quelque chose à faire en, en Agnar et en Kaylebron, lebron en fait, ça rajoute euh, la dimension euh, de la téléportation euh, et de l'alpha strike, de pouvoir arriver n'importe où sur la table à 9 poses tout ennemi minutes pour aller chercher au tir une unité qui nous gêne. Euh, et en plus de ça, on gagne un moins 1 euh, sur les jets de touche au tir euh, adverse. Euh, et après il y a pourquoi pas en Hagnar en fait, des, des Ward à 5 relançables euh, à aller chercher euh, avec quelques capacités donc il y a un petit, il y a un petit peu de, de variété dans ce qu'on peut aller chercher comme trick c'est une toute petite variété euh, mais il y a un choix à faire, voilà, ceci dit ça va être quasiment tout le temps le même build, on va pas vraiment aller voir des, des, des Doctor of Game qui vont aller foncer au corps à corps les Sister, euh, les sister of Slaughter, les les, les, les Witch Elf et, et même les Blood Sisters n'ont en fait, pas assez de tanking, on est sur une armée qui manque de tanking, il n'y a vraiment que Morati qui, qui apporte cette dimension de tanking à cette armée, donc on est sur une armée qui va essayer de très très vite euh, tuer ses cibles et après essayer d'occuper la table, mais euh, ça reste une armée qui est assez forte pour sa létalité au tir Et comme on a déjà passé la parole euh, pour les, on va dire, les hommes de petite taille euh, au niveau, de, au niveau de, ce de ce bas de Tier 3, on va redonner la parole à, à Sarantai pour euh, les hommes de petite taille, mais avec des fusils steampunk, pas tout à fait les mêmes. C'est les caradrons Overlord, moi je mets une petite mention spéciale, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup le... La, la, le graphisme de cette armée je trouve assez sympa euh... ouais, je trouve qu'ils ont réussi à faire un gros effort sur le, le visuel alors que c'est effectivement une armée steampunk dans un milieu très médiéval fantastique ouais. et elle arrive à très bien se fondre dans la masse, je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi leur, leur visuel Franchement, et, et, joli. et du coup ces Caradron Overlord euh, tutoie le sommet de ce tiers de alors c'est une armée qui a dû s'adapter à la V3. Très clairement, euh, avant on était dans des listes qui avaient une optique d'Alpha Strike qui se cachait dans un coin de table, euh, dans le au déploiement, qui ensuite se téléportait n'importe où euh, et qui tirait à foison en espérant avoir détruit l'armée la, adverse avant le V3. Euh, désormais, il y a trop de tankiness en face euh, dans cette nouvelle version. Les armes des canadrons Overlord qui sont majoritairement avec une de 1 ne peuvent pas se permettre de tout miser sur ça on voit donc des listes qui sont de plus en plus axées sur le contrôle de la table avec de la frappe chirurgicale mais euh, qui restent fortes parce qu'ils ont une bonne saturation de tir ça ne peut plus espérer raser euh, l'armée adverse comme c'était le cas avant mais ça permet quand même de gérer les menaces petit à petit la diminution des tailles de table a également été un gros problème pour eux dans le sens où c'est moins facile pour eux de se cacher dans un coin et euh, l'accès du One Drop à tout le monde euh, fait que du coup il y a beaucoup d'armées qui vont pouvoir prendre les objectifs avant eux, enfin réagir à leur blocage de table, ce qui fait que du coup ils sont pas très très hauts dans, dans le classement Ça, et eux-mêmes sont très handicapés par rapport à ce, ce bataillon euh, en One Drop parce que ils disposent de Behemoth, mais euh, ils doivent en jouer plusieurs pour pouvoir euh, être assez euh, létal quand même. Donc, du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans ce bataillon. En plus, c'est peut-être la seule armée qui dispose de behemoth qui n'est pas monstre. Donc du coup, ils n'ont pas gagné tous les bonus des monstres sur, le, sur, sur la règle V3. Euh, du coup, ils s'orientent plus sur tendre des pièges, miser sur la téléportation, euh, penser à la répétition, ce qui va obliger l'adversaire à venir vous chercher pour vous, pour vous ensuite que vous puissiez vous enfuir et reprendre son objectif qu'il aura délaissé. Donc on a vraiment un mind game à faire et euh, il va, ça va beaucoup dépendre du niveau du joueur qui joue l'armée. Ça, c'est clair et net. C'est compliqué de la jouer, mais c'est également compliqué de l'affronter. Euh, c'est cette absence de létalité qui va faire qu'elle peut difficilement prétendre à faire 5 victoires sur 5 dans un tournoi solo. Par contre, un 4-1, un c'est tout à fait envisageable. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on se retrouve vraiment dans une liste qui commence à avoir un gros intérêt dans euh, le top. Yes et euh, du coup, ça nous amène à notre haut 2/2. Je vais laisser la parole à Néo pour nous parler de la Légion du Premier Prince. La Légion du Premier Prince, qui est l'allégeance la spécifique de Belacor, Belacor et ses démons. C'est une allégeance qui, en fait, a la particularité de piller des unités dans beaucoup de Battle tomes pour faire quelque chose de très intéressant. On est sur des, une armée qui va être très. Contrôle. L'objectif de l'armée sera de contrôler euh, l'adversaire, l'empêcher d'utiliser ses unités les plus importantes, bloquer ses unités, réduire son mouvement, etc. Bon, tout ça, par quel biais ça passe Par Belacor lui-même, par Keros, qui vient du, du BT euh, Tsench, par le prince démon de Korn, qui vient du BT Korn, qui a la capacité de deny les charges. Par Sinessa, qui vient euh, du Battle Tome de Slanesh, qui est aussi un personnage très intéressant en termes de contrôle d'unités. À côté de ça, avec les démons du chaos, on va avoir accès à des unités très tankies, comme euh, les, euh, les, les porte-pestes, comme les horreurs de Tsench. On va aussi avoir accès à de l'unité sacrifiable et mobile avec les chiens euh, de corne, par exemple. Tout ça mis bout à bout, ça va rendre une armée voilà, qui va avoir la possibilité de se poser sur les objectifs, d'empêcher l'adversaire de déployer son plan de jeu, d'avoir quand même des grosses figurines qui vont pouvoir cogner. Euh, également, si par exemple on va chercher un, un, un buveur de sang, le fait d'avoir accès en fait, à toute cette panoplie permet d'avoir une armée euh, réellement difficile à affronter et qui va avoir la possibilité de très bien jouer les tactiques de bataille, jouer les objectifs principaux. Et même si elle va galérer à tuer l'adversaire, bah, ça ne va pas être son objectif en fait, ça va être de gagner au scénario. Yes, et ça nous clôture le deuxième tiers de ce classement metagame. Edge of Sigma, il est temps maintenant de rentrer dans le dur du sujet, d'aller tutoyer les dieux avec les codex qui dominent actuellement. Euh, le tiers 1, qui sera donc suivi du top tiers hein, pour euh, reparler de cette notion de prédateur de la méta. Euh, le tiers 1 euh, qui est composé des séraphons. Des City of Sigmar, des Soulblight Gravelord et des Maggot King of Nurgle. Je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler de. Nos amis Nurgle. Donc, ma of Nurgle, bah, du coup, le BT le plus récent qui foisonne de possibilités, très clairement. On a beaucoup de capacités d'allégeance qui sont très souvent sous-estimées parce qu'elles ne sont pas extrêmement fortes. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, elles ne sont pas faibles non plus. Que ce soit la roue qui est aléatoire, mais où quasiment toutes les possibilités sont intéressantes. L'invocation, qui n'est pas impressionnante, mais qui ramène quand même des unités sur la table, et les maladies, qui ne semblent pas faire grand-chose, mais qui au cours de la partie s'accumulent vite et faire un grand nombre de blessures mortelles sur des unités, en particulier sur le, le MSU. Les possibilités de bloquer les ordres adverses via un trait de co, c'est extrêmement fort, en particulier sur un Lord of Affliction qui va être et mobile. Donc réellement, c'est quasiment un, un go-to pour euh, toutes les armées qui vont jouer Magotkin of Nurgle. On a également d'autres poss possibilités d'interagir avec l'adversaire, notamment avec le Glotkin, qui est cher, donc on le voit pas dans toutes les listes, mais qui va faire réfléchir l'adversaire sur ses mouvements vu qu'à la fin la, du mouvement adverse Glotkin et une autre unité Magotkin of Nurgle va pouvoir tenter une charge et cette interaction pendant le, le tour adverse c'est juste énorme en fait c'est extrêmement bloquant pour l'adversaire voir ce qu'il va faire etc enfin, c'est ouais, très perturbant en particulier quand on parle d'un gros ton qui va vraiment pouvoir et encaisser et tabasser très fort ils ont également un gros boost dans cette V3 parce qu'ils ont des tactiques qui sont réalisables très facilement en plus de cette générique. Donc, Comme on en parlait au tout début, comme le but c'est vraiment de scorer des points avec parfois du secondaire, bah, eux ils peuvent le faire vraiment sur toute la partie. Ils ne vont pas se retrouver limités avec un, une période de, de creux dans leur, dans leur tour. Bref, l'armée a vraiment une multitude de petits avantages qu'il ne faut absolument pas ignorer. C'est vraiment une armée d'attrition mais qui grâce à sa tankiness qui est apportée par une ward à 5+, plus qui est donnée sur toute l'armée, va pouvoir se permettre d'attendre le moment et de scorer petit à petit. Du coup, on n'est sûrement pas sur la meilleure armée pour gagner un tournoi en solo, parce qu'elle ne devrait pas faire énormément de 20-0 avec le système de scoring actuel, mais c'est une très bonne armée pour éviter la dernière place, parce qu'elle ne risque pas non plus de se prendre beaucoup de 20-0. Du coup, c'est clair qu'en team, je pense qu'on la verra aussi assez régulièrement. Ok, on remonte, euh, step suivant, avec les Soul Blight Gravelords, Miladin, la parole est à toi. Ah, les Soul Blight, les Vampires. Ben, en fait, on a à peu près le même type de profil euh, en, entre la Nurgle et la Soul Blight Gravelords, euh, quand on regarde un peu de loin. Euh, en fait, on va avoir beaucoup d'unités, beaucoup d'unités jouables, et ça va se jouer sur quatre types de War Scrolls qui vont ensuite dicter la façon de composer votre armée. La première, c'est les chevaliers de sang euh, qui tankent bien, qui tapent assez bien, on va dire. Ça dépend contre qui vous tapez. C'est l'unité qui va aller chercher euh, les, petits, les petites unités euh, euh, perdues un peu, loin dans la table, un peu loin sur la table pour euh, récupérer des objets. Euh, vous allez avoir donc les zombies qui en fait vont faire beaucoup de présence sur table, Ils vont vous donner beaucoup de présence sur table et qui génèrent beaucoup de blessures mortelles avec des tricks pour, euh, en, en leur donnant plusieurs attaques. Euh, ici et là, vous allez avoir les gardes des cryptes qui en fait vont taper assez fort pour une unité, de, de, pour une unité euh, à pied. Euh, C'est des mecs qui peuvent monter à dégâts 2 euh, et avec euh, une bonne pénétration d'armure pour une, pour une petite unité comme ça de squelette. Donc les gardes des cryptes. Et ensuite on va avoir les loups euh, qui en fait vont avoir un assez bon mouvement 2 euh, PV par tête et en, qui, qui, vont, qui vont en fait faire un bon petit cordon. Euh, pour la plupart des armées, et en fait, ce qui est cool avec ce Battle Dome, c'est que, avec vos héros que vous allez mettre, que vous allez garnir, enfin, hein, que vous allez garnir votre armée de, de héros, que ce soit des, des monstres, des vampires lords sur dragons zombies, euh, des Vengorian lords, etc., etc., etc., des mortarques, euh, vous allez garnir en fait votre armée qui est déjà soit remplie de chevaliers de sang, ou de zombies, ou de greffes ou euh, de loups, ou alors vous allez varier les plaisirs. Et à chaque fois, chaque fois que vous allez avoir euh, un type d'armée sous Blight euh, en face de vous, ça va être un style de jeu différent. Les sous-allégeances font varier le style de jeu. Euh, la présence sur table de certaines unités va faire varier le style de jeu. Et vous avez une armée qui est, euh, qui est très difficile à lire euh, pour les adversaires. Euh, le Pile in Assis des zombies, plus la danse macabre euh, générée par euh, le, le nécromancien Va, vous donner, va donner lieu à des combos qui sont complètement infâmes pour vos adversaires, ça va générer beaucoup de blessures mortelles, sachant qu'on euh, parlait de tanking, euh, ce qui est important pour beaucoup de BT euh, dans ce tiers et dans le, dans le tiers à venir, là on a un tanking qui est différent, euh, on va avoir un bon tanking avec les chevalets de sang par exemple, avec une save à, à 3, on va avoir ensuite sur les autres unités un bon tanking pour, pas vraiment un tanking, mais une résilience. On va pouvoir revenir. On peut faire revenir les unités euh, par moitié une fois qu'elles sont déjà mortes. Et quand vous avez un adversaire qui a mis beaucoup de ressources pour vous tuer, un pack de 60 zombies, un pack de 20 des cryptes etc., etc., et qui voit la moitié de cette unité revenir à la charge, surtout en fin de partie, c'est dévastateur. Euh, et en plus, euh, bah, ça peut renverser complètement euh, la partie. Euh, vous avez des sous-allégeances des de, sous de factions euh, qui sont très très bonnes et qui prennent en compte en fait la variété de War Scroll et la variété euh, de tricks que vous, pouvez, que vous pouvez jouer. On a la Légion de la Nuit qui est bonne, on a les Castellai qui, est, qui, qui sont bons, la Légion du Sang, euh, les Virkos, les, les Avengori sont un peu en dessous de ça, malheureusement. Euh, mais on va se retrouver un peu comme, un, comme avec Nurgle, avec un BT où ça va être très difficile. Euh, de lui mettre des, des 20-0 euh, c'est pas un BT qui en solo va faire euh, des, des gros scores de très très très gros scores euh, mais c'est un BT qui va aller surtout gêner les BT voire les listes euh, les plus fortes donc euh, sur le top méta, en fait c'est le BT qui gêne c'est le BT relou pour tout le monde il y a très peu de tomes qui vont venir gêner la soupe à Gravelands parce que c'est jamais le même style de jeu et vous avez tous les plaisirs avec ce Battletoam pour continuer notre classement et on arrive bientôt à, à ce top du premier tiers, c'est les City of Sigmar, l'Ecosse. Euh, je vais passer la parole à Sarantai pour aborder, euh, pour aborder cette allégeance. Bah écoute, euh, très content sur cette allégeance, c'est un peu mon allégeance de cœur du moment. C'est vraiment euh, ce qui me permet de rejouer mes, mes elfes noirs euh, indirectement. Euh, sûrement l'armée qui a le plus de choix possible, euh, énormément de War Scroll dans son propre battle tome, mais aussi énormément de choix avec la coalition, ce qui peut des unités en coalition chez les Stormcast, chez les Caradron, chez les Sylvanettes, chez les Dauteurs of Cain, chez les Luminettes. Bref, on peut vraiment faire son marché là-bas. Euh, après, ça va vraiment dépendre de la cité que vous choisissez et qui va vous limiter un petit peu plus en fonction de ce que vous voulez faire. Et du coup, vous pouvez vraiment vous orienter sur votre style de jeu. Euh, là dans ce qui tourne le plus Parce qu'on parle vraiment du top méta Vous pouvez faire plein d'armées différentes Mais dans le top méta actuel On ressort vraiment avec une armée qui va avoir une énorme létalité Et qui va être très mobile Et qui en plus de tout ça se permet D'avoir le luxe de miser sur une excellente Alpha Strike Ce qui ressort le plus fréquemment Dans les listes actuellement Cities of Sigma, C'est la Living City avec sa capacité de pouvoir arriver en bord de table toujours à 9 pas de l'adversaire et à 6 pas du, du bord de table mais également si jamais l'unité a fait un tir pendant sa phase, de, sa phase de tir à la fin de la phase, si elle a un héros Cities of Sigma, elle va pouvoir faire un mouvement en plus mouvement qui est extrêmement intéressant parce qu'il va éviter les redeploy adverses et donc du coup vous allez vraiment pouvoir vous placer où vous voulez profite le mieux de cette, de cette règle-là, généralement, c'est les Fulminators qu'on retrouve dans toutes les listes Living City, on va pas se mentir. Euh, c'est une unité qui mise beaucoup sur le fait de pouvoir charger et qui a du tir à 12 pas, donc du coup, bah, c'est parfait, vous arrivez à 9 pas de votre adversaire, vous tirez, vous lui faites faire un mouvement, vous arrivez à 9, vous êtes quasiment sûr de charger et l'unité a un nombre de dégâts phénoménal quand elle charge. En parallèle, vous avez également les Iron Drake qui, couplés avec un Soul Scream Bridge, Sachant qu'en plus, les Cities of Sigmar ont un bonus pour lancer les Endless Spell ils sont destructeurs. Donc, en plus de ça, on se permet d'avoir le luxe d'avoir du tir. Vous pouvez éventuellement rajouter un qui à qui on peut également donner plus de en course, plus de en charge via le bon euh, Battlemage, ce qui nous fait un excellent garde du corps pour les Iron Drake. Bon, ça, c'est vraiment l'archétype typique d'une liste. Living City, mais vous pouvez tout à fait faire des listes, que ce soit en Hollow art ou en Tempest Eye. On voit beaucoup à l'étranger du Tempest Eye parce qu'avec le bonus de sauvegarde lors du round 1 et l'ajout de mouvement, il y a un vrai intérêt pour orienter la liste là-dessus, mais vraiment, on peut avoir, je dirais, il y a presque autant de, de, listes, Living si de listes Cities of Sigmar que de joueurs Cities of Sigmar. Ok, et je vais laisser la parole à Neo pour nous clôturer ce To, ce, ce tier 1 euh, de, de ce classement méta avec le Battle Tom Seraphon. Les Seraphons que je pense je n'aurais jamais vu descendre en dessous du top, du top 1, du tiers 1. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un Battle Tom qui a de très bons outils et euh, de très bonnes capacités, notamment magiques, mais aussi en létalité et en tricks de jeu de manière générale. Et ça a toujours été le cas. D'abord, en commençant par les slans qui sont d'excellents lanceur de sorts avec des spells capables de faire des dégâts sur toute la table, de, de très bien dissiper, de lancer avec des bonus, etc. Ça contrôle assez largement la phase de magie. Des unités puissantes au tir, notamment avec par exemple les salamandres. Salamandres, belle capacité de BM, belle capacité de dégâts avec même de la rend, qui sont, qui sont aussi dangereux au tir qu'au cac en fait, faut il bien, faut bien le préciser. Autre unité de tir euh, très intéressante, ça va être les Bastiladons, qui vont être euh, des gros monstres avec une vraie artillerie sur le dos. Là encore, capables de faire du, du bon dégât, en particulier contre les démons, mais qui vont être très intéressants à, à aligner dans une ligne de par leur tankiness et leur létalité. Les skinks, unités toujours assez exceptionnelles, que ce soit pour faire des cordons ou des tapis de skinks. Quand je dis tapis de skinks, ça va être des grosses unités qui vont être pénibles à tomber pour l'adversaire et qui vont bien prendre la table. Et généralement, cette armée va être complétée par euh, les gardes du corps des slans, les saurus, ou alors par les petits héros de soutien, priest, artist, etc. J'oublie un élément important, ça va être la machine des dieux qu'on va voir dans un build précis. Parce que justement, aujourd'hui en Séraphon, il y a deux builds qui se démarquent assez largement. Ça va être la Dracotion Tail, avec la capacité de mettre la moitié de son armée en frappe en profondeur, en téléportation, et qui arrivera autour du slan. Une armée, du coup, qui avec beaucoup de mobilité, capable de surprendre l'adversaire, de s'éclater sur toute la table et de faire en fait une sorte d'alpha, si on peut dire, une sorte d'alpha strike. Ou alors l'autre approche qui est en... Euh... Putain, j'ai oublié le nom. C'est quoi le nom Tout le monde t'a laissé dans ta galère là, je crois. Oui, clairement. Ou alors la seconde approche, <rire> ou alors la seconde approche qui va être la légende Thunder Lizard. Thunder, Thunder, Thunder Lizard qui met en avant les gros monstres, qui les rend plus tanky avec davantage de PC, et qui donne la possibilité de faire tirer à la fin de la phase de tir pour une seconde fois euh, une de nos grosses pièces. Donc généralement un Bastiladon, ou bien une machine des dieux. La machine des dieux qui est celle que, que j'avais omis de présenter juste avant. Machine des dieux qui, dans la légende Thunder Lizard, donne une unité très tanky, avec une bonne capacité de corps à corps et une capacité assez particulière et assez aléatoire d'invocation qui va en fait soit faire des dégâts, soit soigner les unités, soit invoquer des Sorus Garde pour une unité qui va avoir besoin justement de présence pour en fait être là pour tanker l'adversaire. La légende Thunder Lizard donne, euh, donne la possibilité au Seraphon euh, de, euh, de réduire les damages. 2-1, euh, ce qui va donner une armée très très tankie. Ce qui se passe par contre c'est que c'est au prix de l'invocation et des téléportations. Ce qui n'est pas rien. C'est des vrais choix à faire. Est-ce qu'on va chercher à avoir une armée séraphon très tanky et létale qui sera plutôt sur du positionnement avancer sur la table et résister, tout en distribuant du dégât ou bien avoir une armée plus fragile mais qui peut bénéficier de l'invocation qui peut bénéficier de TP, de frappes en profondeur pour aller chercher l'adversaire chez lui. Pour conclure sur Seraphon, on va évoquer également le personnage de Gautrek. Gautrek qui a augmenté en points avec cette dernière fac, mais qui est toujours intéressant à rentrer dans certaines listes. Et aujourd'hui, Seraphon en fait partie, notamment en Thunder Lizard, où avoir un gothrek au milieu de sa ligne de front peut donner un punch certain au Seraphon au corps à corps, là où justement sa capacité de close va être assez réduite, alors qu'à côté de ça, il y a une bonne métalité au tiers. C'est un personnage qui vient très bien compléter Seraphon en Thunderlisa. Yes, on arrive donc à la fin de ce tiers 1 de notre classement metagame, et on va donc parler des... Top Battle Tom du God tier le, le tiers qui est au-dessus, les prédateurs de la méta, ceux qui vont dicter le jeu pendant le temps où ils vont trôner euh, au-dessus du jeu, hein, au-dessus de, au des, des, des mécaniques. Ce sont les codex qu'on retrouve régulièrement en tête de classement dans les tournois euh, et, euh, et il en est ainsi. On va donc parler des Stormcast Eternal, des Disciples de Tsench ainsi que des Zoruk Warclans. Alors il faut savoir que les Zoruk Warclans, c'est un Battle Tom qui regroupe trop de plusieurs Allégeances et que dans, dans ces Allégeances-là, il y en a vraiment une qui sort du lot, qui a sa place, on va dire, dans le, dans le top. Les autres auraient pu être euh, dépareillées et, et redistribuées euh, peut-être dans, dans des tiers différents, mais on va l'aborder comme étant... Un seul et unique Battle Tome, en parlant évidemment de, de l'allégeance qui domine et qui lui donne sa place dans le, dans le God Tier. Je vais laisser la parole à Miladin pour nous parler des orques. Alors, euh, je vais rebondir justement sur ce que tu disais euh, sur euh, la variété d'allégeances euh, euh, des Oroquois Clans. Donc, il faut bien présenter euh, du coup ce qu'il y a dans ce BT Oroquois Clan. Il y a tout d'abord les Cruel Boys il y a les Bonesplitters il y a les Iron Joe, et en fait, avec tout ça, vous pouvez faire une quatrième allégeance, euh, qui est la Big Wag. Euh, au niveau de la méta, on va mettre euh, les splitters et euh, les Cruel Boys euh, dans un tiers euh, plus bas, euh, la Big Wag avec eux, euh, et en fait, ce qui va nous importer au niveau euh, de, de, de la méta, on va dire, c'est les Iron Joe. Euh, pour parler un peu des Bonesplitters et des Cruel Boys et de la Big Wag, c'est que on a chacun de leur côté en fait euh, pas des, des tricks ou du on va pas avoir euh, le, le melting pop de tanking de tricks euh, ou euh, de létalité euh, qui va vraiment les faire monter euh, beaucoup plus haut euh, dans, dans, dans cette méta là par contre les ironjo euh, c'est une toute autre affaire en fait les ironjo ont une létalité euh, qui n'est Égalé que par, on va dire, les, les, les Stormcast éternels euh, qui vont venir euh, un peu plus loin. Les, les, les Iron Joe vont souvent se jouer sur le même build de liste. C'est une à deux Mocrochats euh, dans l'armée et avec des packs de trois de à six cochons à, à varier selon les plaisirs. En sous-allégeance Bloodtooth Tous pour avoir justement euh, en Battle Line euh, les, les cochons, donc les Gorgonta. Euh, en fait, c'est super violent. C'est super violent parce que, certes, ça va pas autant tanker que du Stormcast avec Sèvres à 3, mais ça va être tellement violent, ça va être tellement rapide que vous allez, dé... vous allez en fait raser la plupart de vos adversaires en très très peu de temps. Euh, Qu'est-ce qui va faire ça Tout d'abord, en fait, vous avez les, les méga boss sur Mokrocha euh, qui vont en fait jouer sur la mécanique de la V3. Grâce à leur propre mécanique à eux, en fait, ils ont euh, le Mighty Destroyer qui permet en fait de choisir à la base une unité euh, dans, dans leur armée et de, de leur faire dire Ok, si tu es à plus de 12 pas d'une unité ennemie, tu vas pouvoir faire un mouvement. Si tu es à moins de 12 pas d'une unité ennemie, tu vas faire une charge. Euh, et si tu es euh, au contact d'une unité ennemie, tu vas faire un mouvement d'engagement. Le plus important en fait, c'est de se dire que. Tout ça, ça se passe en phase de héros, et qu'en phase de héros, vous pouvez potentiellement faire bouger une unité à votre phase de héros. C'est pas tout. Derrière ça, les mocrochats, les, les méga-boss sur Mokrocha, vont pouvoir générer cette aptitude de commandement pour trois unités différentes. Et c'est là où ça va faire mal. C'est que vous allez pouvoir faire bouger soit trois unités différentes de Gorgrenta, ou alors votre mokrocha et deux unités de, de Gorgrenta, ou les deux Mokrosha et une unité de, de Gorgrenta. Donc en fait, vous avez... Une, une, une avancée dès le premier tour qui fait très très mal, parce que derrière, vous allez être au close très très vite face à votre adversaire et les dégâts générés par euh, les Mokrochas et les Gorgrunta, euh, une fois que vous avez chargé, sont tout simplement énormes. Euh, et en fait, vous allez quasiment euh, avec les tricks, par exemple, les blessures mortelles que vous pouvez générer euh, en phase de charge, euh, le fait que si vous tuez une unité à la phase de combat avec une unité Oruk, vous pouvez immédiatement frapper avec une autre unité au rook. En fait, vous avez un effet, vous avez un, un battle tome boule de neige qui fonce sur votre adversaire et qui laisse très peu de répondants. Il y a très peu de BT qui peuvent répondre en fait face à cette agressivité et face à cette létalité. Euh, on parlait d'Alpha Strike, vous vous téléportez pas, mais c'est à peu près la même chose. Vous vous mettez devant la tête de votre adversaire. Euh, le tanking se fait, vous avez du, du tanking parce que vous avez quand même beaucoup de PV, mais et, et malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de présence sur table, mais ce tanking-là, vous le faites par agressivité, parce que vous avez tellement l'opportunité de défoncer ce que vous avez en face que l'adversaire, en fait, il va, devoir, il va vraiment devoir se secouer pour trouver les moyens de vous répondre. Et il y a très peu de BT qui peuvent vous répondre. Euh, donc, ça, ça fait que Iron Joe, c'est... Et en plus, on peut croire que c'est assez... que c'est pas trop technique et que ce n'est pas... Et que c'est assez simple à jouer. Non, vous avez beaucoup de tricks à faire, vous pouvez augmenter les dégâts avec euh, War Chanter, vous avez euh, beaucoup de tricks avec les mouvements des Gorgrunta, avec le mouvement des Mokrocha, vous pouvez même varier les plaisirs avec une Rogue Idol. Euh, en fait, c'est le, le BT de la violence, par excellence. Voilà, donc euh, c'est pour ça que c'est au top de la méta, c'est parce que votre adversaire va avoir très peu de moyens de répondre à cause des dégâts qu'on lui aura fait subir. Yes. Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, dégâts, mais en fait, j'ai presque envie de dire que c'est dans la bonne... Excuse-moi, excuse désolé, je pense que vous ne m'entendiez pas assez. Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y, du... y a énormément de dégâts, c'est l'armée de la violence. mais Étonnamment, c'est peut-être presque l'armée avec le plus de tricks. Euh, vu les mouvements qu'on peut donner en face des héros, le mouvement aussi qu'on peut donner en fin de phase de combat c'est extrêmement difficile de savoir où va être l'unité, enfin une unité de, de cochon euh, débute à un endroit de la partie, elle peut vraiment partir complètement à l'opposé en juste un seul tour, je trouve ça vraiment très impressionnant, et c'est difficile de se prémunir de ça quand on est l'adversaire la, en fait. Ah, absolument, absolument. Bah, ça va avec, le, voilà, avec euh, ce que je disais dans le sens où il y a vraiment des tricks à faire, et que c'est pas ouais. vraiment un BT euh, qui, est, qui est facile à anticiper, Ce c'est pas un BT qui à la base est juste simple, on fonce sur, sur l'adversaire et puis c'est tout, Déjà, vous ne pouvez même pas savoir ce qui va vous foncer dessus, en fait. Et quoi qu'il arrive, qu arrive, tout ce qui va vous foncer dessus va faire mal. Donc, c'est très difficile à anticiper malgré le fait que c'est super violent. Ok, je vais laisser la parole à Néo pour nous clôturer ce classement et nous parler des deux dernières factions au niveau euh, bah, de, de ce top tier. Alors, je pense qu'il y a. a est-ce est qu'on peut déjà évaluer qu'il y a une hiérarchie dans ce top tier Ou est-ce que, euh, est que Néo, tu considères que Stormcast, euh, discipline euh, de Tsench et Oruk sont dans le même bateau. C'est vraiment les, les, les trois gros prédateurs du jeu actuel. Et, euh, et voilà, où est-ce que tu estimes qu'il y en a un qui, qui, est, vraiment, qui est vraiment largement au-dessus euh, Voilà, et je vais te laisser en même temps clôturer sur ce classement avec les, les deux allégeances qu'on qu vient de citer. Alors, pour te répondre, les trois prédateurs, comme tu l'as dit, le sont pour différentes raisons. Et elles vont même être capables de prendre plus facilement telle ou telle armée. Pour différentes raisons. Donc, de là à dire qu'il y en a un qui est complètement au-dessus, c'est difficile. Maintenant, il faut clairement avouer qu'aujourd'hui, Stormcast est l'armée qui a le plus de match-up positif, je dirais, tout BT confondu et toute liste confondue. Ah, si tu écoutes les gens du Sud, eux, ils te diront que c'est Iron Joe, tu vois, étonnamment. Comme quoi, les métas, ne serait-ce le... au sein de la France, elles, elles sont très différentes, je pense. Avant d'aborder SCE, du coup, parlons quand même de Tsench. Alors Tsench, je ne vais pas faire l'affront d'épiloguer sur la Tsench Archaon qui a dominé le méta pendant quelques mois, mais qui n'est aujourd'hui plus jouable. On va revenir sur le bon vieux Tsench, à savoir les Pinkouz, les horreurs. Les horreurs de Tsench aujourd'hui, même si elles ont eu un up de points certain, ça reste une unité extrêmement résiliente de par le nombre de PV qu'il est possible d'aligner sur table, et d'envoyer dans la bouche de l'adversaire, notamment grâce aux charges auto, des dés de destin. Je dirais que là, il y a plusieurs écoles. On peut jouer de la pink avec des petits persos, et du coup, avoir suffisamment de points pour en mettre beaucoup, beaucoup. Et en termes de compétitivité, on est sur une armée qui va avoir d'excellents match-up dans un certain nombre de cas de figure, mais qui se fera prendre dans d'autres. On peut aussi avoir l'approche où on va mettre Keros dans l'armée. Keros qui est exceptionnel pour sa capacité à changer un dé au cours d'une partie, deny une charge trop violente, assurer quelque chose pour le joueur, etc. Qui va aussi largement aider par exemple un passage du endless spell le pont, euh, le bridge qui va permettre d'envoyer une unité de pink encore plus rapidement en avant. Également, on change le choix entre aujourd'hui deux allégeances que la duplicitus, la duplicitus qui empêche le désengagement, qui rend vraiment les pinks insupportables, qui, vont, qui va engluer l'armée en face. Également, la possibilité d'un repop de pink, peut-être aléatoire, mais qui, on va dire, donne encore une clé supplémentaire au Tsench. De l'autre côté, la conflag, la conflag qui donne une rend au pink. Les pings qui ont aujourd'hui une saturation au tir très très importante, même si le tir fait un petit peu moins mal que ce qu'il n'a été. Mais lui donner ce renne supplémentaire, bah, c'est toujours, toujours très bon à prendre. Justement, on commence à être sur une statue qui va pouvoir passer même de la petite armurée. Donc voilà un petit peu l'esprit de Tsench depuis euh, cette fac euh, de fin d'année. On va aborder directement les Stormcast maintenant le meilleur pour la fin, ou pas Les Stormcast vont se baser aujourd'hui sur d'excellentes unités de corps à corps. Alors, on va évoquer les dragons, bien sûr, les Stormdrake, qui ont la capacité de faire un mouvement en phase de héros. Excellent pour coupler le tricks de l'ATP et de ce mouvement, ou bien simplement pour avoir une unité qui peut avancer de 24, voire de 30, pour ensuite charger. On va avoir tout ce qui est Dracos, les Dracos, qui sont une excellente euh, unité d'impact, notamment les Fulminators, comme l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, excellente unité de charge, grand nombre d'attaques, bonne rend, gros dégâts. Ou les Concussors, qui vont être on va dire, les petits frères euh, du Dracos, qui vont avoir la possibilité de distribuer quelques BM, moins d'attaques, mais malgré tout, une létalité qui fait largement le travail. Moins dépendant de la charge aussi, parce que le problème de ces unités de Draco, ça va être de les faire charger. On va beaucoup aimer le Vexilor pour ça, avec la reroll de charge sur plusieurs unités, mais également la capacité de déplacer une unité sur la table à un autre point du champ de bataille n'importe où. Unité à mentionner, très très importante, ça va être les tireurs, que ce soit les Long Strike ou les Judicator. On va souvent préférer, préférer les Long Strike, qui avec l'un. L'une des attitudes de commandement unique des Stormcasts, utilisables une fois par partie, ils vont avoir la possibilité de tirer deux fois, une fois pendant un tour de la partie. Ce qui fait une, une, une létalité au tir exceptionnelle avec les longs strikes qui peut sortir beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu. Donc, on a une armée en bilan qui est capable de se projeter, de se TP, de faire des alpha strikes. Létalité au tir et au close très importante. Un tanking qui est bon, avec des unités très armurées, donc si l'adversaire en face n'a pas de blessure mortelle, ça peut être compliqué. La possibilité d'aller chercher de la ward, que ce soit en Hammer of Sigmar, autour des objectifs à 6+, éventuellement avec euh, Garde du Steel Soul, qui oblige à jouer en, en Allo Knight, mais avoir une Pain à 5+, autour de ce héros peut aussi être très intéressant. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que les Stormcast vont vraiment coupler tout ce qu'on demande à une armée pour être top méta aujourd'hui. Là où on pourrait avoir une petite faiblesse, ça va être sur la présence sur table. Peu d'unités, peu de figurines, compensées par des lignes, les Redeemers, qui sont finalement assez tanky et plutôt efficaces pour prendre les objectifs, par les Dragons qui vont avoir la possibilité... Qui... En tant que monstre, en fait, vont compter pour plusieurs sur les objets, pour cinq sur les objectifs. Donc voilà, c'est une armée qui, euh, grâce aux nouvelles règles de la V3, a un BT taillé pour la V3, a une bonne fi fiabilisation, et à tout ce que j'ai évoqué jusque-là, a toutes les armes pour dominer euh, ce, euh, cette méta aujourd'hui. Yes, et eh ben, écoutez les gars, merci à vous trois pour... Euh... Cette, euh, cette analyse euh, ce diagnostic et les précisions que vous avez pu apporter à votre classement évidemment euh, comme l'a dit d'ailleurs à juste titre Sarentai euh, lorsque tu as évoqué le, la puissance du Stormcast c'est-à-dire ah, au sud, c'est plutôt les, euh, plutôt les, les, les orucs. Euh, évidemment, chacun a sa vision de la méta. Donc, euh, vous, vous avez votre analyse aussi par rapport à votre euh, microcosme de jeu. Et euh, au vu de votre positionnement dans, dans, le, dans le domaine compétitif, bah, votre microcosme de jeu est assez, assez fat, assez grand, même, euh, même assez, euh, assez important. Et forcément, dans des groupes de joueurs à, à divers endroits, vous allez avoir une méta différente par rapport à ce que jouent les gens, etc. Et, et c'est là que le, le, le classement méta est intéressant et, et qu'il a, il a un aboutissement aussi dans la confrontation des méta quand il y a des rencontres internationales comme il va y avoir au Worlds en mai à Prague puisqu'on va savoir si justement euh, votre évaluation de la méta est pertinente ou à réajuster, etc. Donc c'est très intéressant. Autre, euh, autre chose qui peut être intéressante sur laquelle je rebondis, donc là je, je fais une une méga passe à l'aile, un drop en avant. Euh, c'est typiquement un exercice je pense qui peut avoir sa pertinence d'être réalisé tous les 3-4 mois euh, si, si toutefois vous souhaitez, euh, vous, vous, souhaitez vous, euh, vous retenter à cet exercice là pour voir comment évoluent les battle tom au fur et à mesure des sorties sur la V3 donc euh, voilà vous êtes évidemment les bienvenus si ça vous tente de reproduire ce, ce genre de, de, de format à, à l'avenir en tout état de cause euh, Miladin, Sarantai et né. Et oh, je tenais vraiment à vous remercier de la part de la chaîne pour euh, bah pour pour euh, pour votre pour ce partage que vous venez de vous venez nous offrir et que vous offrez surtout à la communauté euh, du Wargame et des joueurs à OS votre partage d'expérience et euh, et ça, c'est toujours un, un, un gros kiff. En plus, c'est fait d'une manière très pédagogique. On voit que vous avez aussi euh, ce pied dans la l'AOSFF qui a une dynamique de développer la communauté. Et, euh, et vous avez aussi envie de partager ce savoir pour donner aux, aux autres l'envie de jouer, etc. Donc ça se ressent vachement. C'est très appréciable. Je vous mettrai d'ailleurs en lien de la, de la description hein, les, le site de l'AOSFF où on peut vous retrouver, la page Facebook, etc. etc. Et j'aimerais clôturer ce podcast. Euh, je vais laisser la parole à Sarantai pour nous parler très rapidement des prochaines échéances pour la sélection de l'équipe de France et pour l'équipe de France ainsi que la OSFF. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois Merci beaucoup. Déjà, en fait, euh, bon, on est déjà très content d'être venu. Un gros merci à la communauté qui suit, etc. Parce que c'est vrai que, aussi bien pour la OSFF que pour l'équipe de France, c'est un plaisir de se sentir soutenu. Donc, vraiment, un gros merci. Je voudrais juste faire un petit bémol parce que là, on a fait un classement. Alors déjà, c'est subjectif, comme tu l'as dit juste avant. De deux, en fait... Euh, c'est pas parce qu'une armée est censée être au fond d'après notre classement qu'elle ne peut rien faire. Vous pouvez toujours essayer d'adapter pour euh, peut-être avoir une liste qui euh, justement prend la méta à contre-pied. Je tiens d'ailleurs à dire qu'en ce moment, par exemple, on travaille beaucoup sur une liste euh, Beast, of euh, oui, Beast of Chaos euh, qui pourtant est vraiment tout au fond du fond de notre classement mais qui, euh, bien tournée, peut, dans certains cas peut-être, à euh, contrer euh, le top méta et m'étonnant pas le, euh, le middle méta et c'est assez étonnant mais ça peut être drôle, enfin voilà, donc comme quoi il faut toujours réfléchir et c'est pas parce qu'on a fait un classement comme ça que votre armée est poubelle ou quoi que ce soit bien au contraire, c'est une occasion de plus de montrer que vous avez du skill et qu'en réfléchissant bien à votre liste bah, peut peut-être surprendre vu que les gens n'auront pas l'habitude de l'affronter, euh, c'est souvent comme ça qu'on arrive à faire un, un bon score en tournoi avec une liste qui pourtant ne, ne paye pas de mine. Voilà. Euh, bah, sinon du coup, pour répondre à tes questions, euh, bah, écoute, on a fait les sélections de l'académie du coup en, en début décembre. Merci aux trois sélectionneurs qui, qui s'en sont occupés, donc euh, Arkane, Anka et Salcre. Euh, du coup on est en train d'évoluer on fait tout un petit euh, euh, tout un petit parcours de rencontres entre les joueurs de, euh, de, de tests de listes, de réflexions de liste euh, au sein de l'académie on va pouvoir euh, faire chauffer tout ça euh, sur, lors des FTC et j'espère vraiment qu'on va pouvoir rencontrer le maximum de monde vu qu'effectivement on a une équipe académique qui va pouvoir participer à chacune des FTC donc euh, ce sera l'occasion de pouvoir tester justement les joueurs pour moi, pouvoir affiner la sélection des joueurs de l'équipe de France qui s'affine de plus en plus et qu'il va falloir que je rende à un moment ou à un autre euh, là ça devient compliqué et j'avoue que euh, comparativement aux années précédentes euh, chaque année devient de plus en plus difficile pour, euh, pour faire le choix des joueurs et euh, j'ai bien conscience de la lourde responsabilité et de l'implication que ça a sur les, les joueurs en eux-mêmes et, et c'est dur, c'est très très dur pour moi parce que je suis pas mal empathique et, euh, et du coup je, je me mets souvent à la place des joueurs et je me rends bien compte qu'un oui ou un non c'est impactant pour eux, euh, donc euh, n'hésitez pas, euh, on est là pour ça et euh, pour se donner à fond, ça nous permet de rencontrer les gens lors des FTC et euh, bah, d'affiner justement, peut-être en vrai tu nous disais de faire un... Un méta, euh, une nouvelle analyse méta dans trois mois, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une analyse méta, mais peut-être euh, du point de vue team euh, vu que justement avec les words etc, on sera très certainement en grosse réflexion par rapport au team donc peut-être plus l'orienter comme ça, ça pourrait être très intéressant je pense qu'on aurait vraiment un, un basculement de certaines armées et, et voilà, bah, du coup après ça sera départ pour les Worlds. Euh, je sais pas encore mais je sais qu'on partagera au maximum avec la communauté. Je sais que maintenant on a un responsable com qui s'appelle Nivek à la OSFF qui se fera un plaisir de vous partager le, le maximum de choses de, de notre voyage et euh, bah, j'espère des futures victoires de l'équipe de France. Yes, eh ben c'est super Miladin, Neo, merci à vous deux aussi. Évidemment, on espère vous retrouver bientôt sur Creative Wargame. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les amis, si ce podcast vous a plu, vous connaissez les bails, le petit pouce bleu, le commentaire, le partage et tout petit quanti. Euh, on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux de la chaîne, sur le site creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. On se retrouve très bientôt